Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach Arouli, 28e épisode de votre saison. Je suis ravi de vous avoir aujourd'hui. Une saison qui se passe bien et qui terminera à peu près fin juin. Voilà, j'ai l'ambition que la dernière émission soit au niveau du 28 juin. Donc, ce qui veut dire qu'on n'aura plus ou prou 35, 36 épisodes. Ce qui sera une saison, ma foi, fort chargée et de qualité. J'aurai euh, des invités surpris. Je suis en train de plancher un petit peu déjà sur les invitations. Donc, euh, il y aura de belles surprises. J'aimerais bien vous annoncer certains noms. Je vous cache pas que ça me démange quand même ça mais j'attends des confirmations donc euh, si vous avez également des propositions bah, comme d'habitude vous avez les commentaires youtube je les regarde tout le temps même si je réponds pas tout le temps vous pouvez être sûr que je les regarde donc même si tu m'as insulté je l'ai vu et euh, c'est pas très gentil <rire> bon on, on, on rigole un petit peu mais c'est cool ça me fait plaisir vous savez dorénavant que zaccor au libre je monte sur euh, paris qu'une fois sur deux ce qui fait que on enregistre une émission puis j'en fais une en live là on est sur une émission un peu plus enregistrée mais je sais que ça change rien pour vous donc foncièrement y a pas de souci pour ma santé mentale mais je suis ravi de recevoir aujourd'hui deux personnes ça fait quelques temps que je n'avais pas reçu deux personnes donc c'est très très cool les frérots de hit the road qui ont accepté directement de venir quand ai proposé bonjour paul bonjour clément comment allez vous salut écoute super très heureux d'être là euh, très beau décor très belle émission on est on est content parce que même moi je, je regarde souvent en live euh, cette émission ah, donc, ça euh, fait plaisir ça plaisir d'être là en tout cas c'est lourd c'est cool c'est cool c'est cool Ah, vous savez euh... Quand il y a des personnes dont j'aime bien le contenu qui viennent ici, ça me rajoute toujours un, un boost un supplémentaire. C'est cool, tu vois. J'ai de tout le monde, mais vous, ce que vous faites, je trouve ça vraiment super lourd. Merci. Hein. C'est Non, et puis on se, on se sent bien direct, tu vois, dans le studio. nous, on vient de se rencontrer. À vrai dire, c'est vrai que tu, tu te mets, enfin, tu nous mets tout de suite à l'aise, et c'est vrai qu'on se sent bien ici pour discuter de ces trucs-là. Pour moi, c'est important, cool. tu vois, d'avoir un petit peu de discussion ouais. quand tu commence à rencontrer quelqu'un, parler directement sur des sujets, des sujets un petit peu de la vie, des petites anecdotes et tout, ça fait que derrière, la personne est plus à l'aise et se met à même, pas de se mettre à table, tu vois, mais juste de discuter d'elle-même. C'est de un son interrogateur, mets-toi à table, <rire> voilà. à vous <rire> Maintenant, il faut dire les choses, s'il vous plaît. Ça va, en ce moment, tout roule pour vous dans la vie, tout va bien Franchement, grave, hein Ouais, bah c'est bientôt l'été, euh, bientôt la petite pause habituelle, donc c'est cool, et puis, euh, puis non... On... On réfléchit à plein de choses aussi pour Twitch, YouTube, comment on va attaquer septembre ouais. différemment avec des nouveautés. Donc c'est cool aussi, on a hâte d'avoir cette pause pour vraiment se poser, poser le cerveau, euh, rafraîchir les idées, parce que c'est important. Quand toute l'année, tu es dans ton tunnel de, de travail, c'est bien de, de s'arrêter un peu. C'est vrai que ces fins de saison dans, dans, dans cette industrie du stream, elle est toujours super importante. Ça permet à beaucoup de gens de pouvoir refresh, de pouvoir un petit peu calmer. En plus, l'été, même si tu fais toujours du contenu, tu le fais de manière un peu plus succincte, un peu plus tranquille, parce que les gens ils vont regarder ta vidéo en deux barbec, la piscine, la plage, ouais. ou euh, tranquillement posé. C'est vrai que ce n'est pas la même chose. Ils n'ont pas les mêmes attentes et tu peux te permettre de calmer la bécane. Mais moi, pour Zach en Libre, j'ai hâte de pouvoir avoir cette, cette pause, parce que l'année prochaine, j'ai ambition d'en de faire plus à l'extérieur la semaine dernière, je vous l'avais dit un peu en off, j'étais allé à Berlin pour le faire et ça a ouais. super bien fonctionné. Euh, j'ai hâte également de pouvoir en faire plus en extérieur, mais aussi plus à Lyon. Parce qu'à terme, j'ai aussi l'ambition d'avoir moins à venir à Paris. <rire> normal <rire> vrai, je sais que tu comprends parce que tu me l'as dit un hein, oeuf, tu es installé au portugal et ouais, ouais j'ai déménagé euh, j'ai du mal à me rappeler quand euh, en août dernier ouais et euh, c'était en ayant découvert les pistes en enduro en moto parce on a, je fais beaucoup ça et depuis peu clément aussi parce qu'on a un projet dont on parlera peut-être et je euh, j'ai découvert ça je suis entré à paris je suis waouh attends c'était vachement mieux là bas <rire> et du coup euh, du coup ouais, et euh, je suis un peu organisé on s'est organisé aussi et puis je déménage en août et, euh, et puis, depuis, c'est le kiff, quoi. Le, vraiment, la nature... J'avais oublié à quel point en fait, ça me manquait mmh. d'être dans la nature au quotidien. Le calme euh, aussi Ouais, de ouf. Calme, le bruit, les, les éléments, tu vois, le, le, le vent, la mer, fin tu vois, le soleil évidemment aussi. Même s'il si peut pleuvoir, c'est partout pareil. Mais, mais c'est vrai que ça, ça manque. En fait, on oublie de ouf. Je trouve que euh, tout, tout le monde en a une capacité d'acclimatation, d'adaptation à notre environnement qui est qui est dingue tu vois on, on s'habitue tu vois je me suis habitué au soleil c'est à dire que maintenant quand il fait un peu de nuages j'ai froid tu vois alors que concrètement il fait 15 degrés tu ouais de ouf de ouf, ouf on s'habitue vite ouais du coup moi moi cette habitude là elle se retranscrit par le vent euh, par le vent et par non surtout par le bruit c'est ça mmh. que je voulais dire mmh. je suis je suis quelqu'un j'ai toujours vécu en ville ouais. donc euh, je suis un gars des villes et il euh, y a pas très longtemps je suis allé chez de la famille qui habitait à la campagne mais genre la la vraie la bonne campagne ouais. ouais, au-dessus de Saint-Étienne euh, crois-moi quand cool. es dans le village il euh, y a pas un bruit, tu vois, genre il y a ouais. 30 âmes et tout, c'est tranquille. Au moment d'aller me coucher, quand j'ai entendu ce que c'était le vrai silence, ouais. le vrai pas un bruit, euh, euh, pas une voiture, pas une moto, pas un réverbère défectueux, pas euh, de, des gamins qui passent en bas de chez toi, à 4 heures du mmh. matin, en de soirée ouais. et qui hurlent, rien. Je vous jure que je l'ai ressenti. Ouais. Ouais. Ah ouais. Merde, mais j'ai jamais connu le vrai silence, en fait. Bah, tu vois, hier, je suis allé voir ma, ma famille dans les Yvelines. On a grandi avec euh, Clem, tu vois. Euh, pas très loin chez toi, d'ailleurs, chez tes parents. Ouais et euh, je me bats dans la forêt donc c'est tu sais, vraiment la forêt tu vois et là j'entends l'autoroute et en fait étant gamin on a grandi là bas ça m'a jamais choqué l'autoroute tu vois et là maintenant que je suis vraiment dans un environnement où j'ai plus trop de bruit tu vois là l'autoroute dans la forêt elle était tellement omniprésente que je, je pouvais pas kiffer fait dans ouais, la forêt. Que ouais, ça. vraiment et euh, ouais enfin du coup on s'habitue vite quoi tu vois on se déshabitue fait. aussi c'est pas foutu les gars <rire> La vie au Portugal, elle ouais. est belle. C'est beau quand même que tu aies pu le faire et que ça n'avait pas trop dérangé non plus votre façon de fonctionner et tout. Ça a été une organisation, tu vois, mais en fait, on, on s'est vraiment rendu compte qu'au final, euh, Paris, on en profitait presque plus parce qu'on était un peu dans un rythme de tournage, ouais. de montage. Du coup, en montage, en tous les cas, on ne se voyait pas parce qu'on était ultra focus tous les deux. Et euh, du coup, on, on, on se faisait des petites poches, des petits euh, moments de tournage. Et donc, en fait, se euh, coordonner, qu surtout qu'on a beaucoup plus bougé à l'étranger depuis, euh, depuis un an ou deux, et du ah, depuis coup le COVID, ouais, ouais, depuis compris. le covid on a cours plus bougé paradoxalement, <rire> <vrai>. ouais. paradoxalement. <rire> de ouf. parce qu'on pouvait plus produire à Paris tu vois, on était forcé de bah, délocaliser si on peut dire ça comme ça et, euh, et du coup on s'est rendu compte qu'en fait en termes d'organisation on pouvait juste coordonner un tournage on était tous les deux quelque part et que je parle de Lisbonne ou de Paris ça change pas grand chose notamment pour le Brésil tu vois tous les vols passent par Lisbonne donc c'était c'est un peu l'organisation qu'on a trouvé c'est vrai que c'était bien foutu parce que finalement, il euh, y a plein de gens qui, qui, qui découvrent encore et qui vont peut-être le découvrir là euh, ouais. que Paul, en fait, n'est plus à Paris parce que sur la chaîne, ça se ressent pas trop et ça se voit pas trop parce que les projets sont toujours à deux dans d'autres pays et tout. C'est super. Mais c'est peut-être en, peut en live où ça se ressent plus ou du coup, on est plus à distance. Donc aussi, on fait plus de jeux vidéo parce que nous, historiquement, en live, on fait euh, bah, de la grimpe, mmh. euh, de l'exploration. Ah, de du parcours, VRL, des trucs. Bah, J'ai regardé ouais. il y a quelques temps, vous étiez en vélo. J ouais, j ouais on fout le bordel et tout et donc ça il y a un peu moins c'est un peu moins spontané on peut pas se dire vas-y vas-y on fait un live on fout le bordel ouais c'est après on se casse exactement on y va, ouais. et peut-être pour les trainings aussi mais sinon sur sur le taf en général c'est en fait la chance de ces métiers là c'est que une connexion internet un ordi puissant et, et tu fais ce que tu veux quoi. mais ça permet aussi d'autres idées d'autres projets tu vois là on, on s'est beaucoup plus mis au parapente donc il y aura aussi des vidéos de parapente de speed flying je sais pas si tu vois un peu la ouais, bien le, bien sûr, bien le, bien discipline ouais. genre le parapente c'est les mecs qui jettent le, bah, du coup le long d'une pente avec le exact. Ouais, absolument. Avec ta voile au-dessus. Voilà, la voile, et parachute T'as, t'as celte, ta voile, c'est vraiment fait pour voler, pour planer, pour euh, monter en l'air avec le vent dynamique ou la ou thermique, tu vois. Et le speed flying, c'est une voile de parapente, mais euh, plus étroite, plus plus petite, ouais. plus chargée, donc il va plus vite. Ok. Donc ton parapente, il va à 35 km/h. Une voile de speed 50, voire un peu plus, tu vois. Et euh, ça, ça permet vraiment d'aller faire du rasmot, tu vois. Donc retrouver un peu de sensationnalisme qu'on aime bien. Fin, de, Dire, de, cette, vois, des adrénaline. Des... Ouais, ça, cette adrénaline, <rire> c'est danger de... constant, c'est <rire> danger, tu vois. être être un peu sur la sur la on the edge, tu vois, et euh, donc voilà, et puis euh, et puis ça permet aussi de faire plus de bécane et euh, ça clame ici, il y a pas longtemps, on a des beaux projets là-dessus aussi, trop cool, donc ça tu vois ça permet aussi d'avoir d'autres idées, ouvrir un peu le contenu, ouais. euh, des trucs différents, non mais c'est bien c'est excellent. Je pense que c'est vrai aussi pour, euh, pour toi qui fais du stream, tu vois, si tu t'enfermes trop dans un jeu ou un truc, il y a un moment où tu as fait le tour et oui. tu n'en peux plus, quoi. Oui, oui, total, total. Et nous, c'est pareil, tu vois, on a grandi avec le parcours, on a fait beaucoup d'escalade, l'exploration urbaine. Et c'est bien aussi de s'ouvrir un peu, de se dire, vas-y, euh, sport mécanique, euh, sport avec euh, bah, du coup une voile, ce genre mmh. de truc. Non mais c'est totalement vrai. Genre même sur mon stream genre tu reviens, tu viens et maintenant et tu reviens dans deux mois, je fais pas du tout la même chose, genre ouais, ouais. ça bouge tout le temps et pareil dans les contenus en ce moment en plus euh, j'ai été dans ce virage à changer des choses et tout donc je comprends totalement d'aller ouais. tester des nouvelles choses et tout. C'est cool de revenir hein, de... tu vois, c'est cool de revenir à tes trucs d'avant, nous, nous là on s'est fait une semaine à Paris, on a fait d'ailleurs les, les vidéos devraient arriver d'ici peu, on s'est fait de la, de la très haute tour on se fait des vidéos de parcours, ouais. euh, des grimpes, des trucs au-dessus de l'eau, tu vois, vraiment dans le contenu un peu plus parisien qu'on faisait. Et comme on comme ça faisait longtemps, ça faisait longtemps, et ben bah du coup, tac, on avait plein de nouvelles idées et c'était des trucs genre nouveaux qu'on n'avait jamais fait à Paris, tu vois. Et c'est un peu le truc, tu sais, comme on a passé trois ans à tourner à Paris, et au bout d'un moment, t'es en mode, quelles conneries il me reste à faire Et les conneries qui te restent, elles sont trop des grosses conneries pour les faire, tu et vois. Soit c'est ouais. trop gros, soit il n'y en a juste pas assez, quoi. Il y a aussi ouais. ça, tu vois. Et du coup, euh, du coup, non, ça, cette semaine de tournage, en plus, on a eu le beau temps, c'était super cool, tu vois. Et euh... Magnifique. Qui, ouais. Alors en plus, euh, alors je le dis très souvent, mais Portugal, quel pays Les amis portugais, vous savez qu'indirectement, je suis l'un des vôtres, hein. on aime beaucoup le Portugal ici, c'est un pays très qualitatif et beau, euh, les portugais sont très sympas, on n'y mange pas si mal que ça, et en Ouh. plus ça coûte pas cher, donc... Euh... La vie est magnifique. Vive le Portugal, allez-y, vous allez kiffer. Alors, si euh, tu me disais, euh, Clément, que tu as déjà regardé les Accords au Libre, ça me fait plaisir. Donc, euh, on a un petit classique au tout début, histoire d'introduire un peu l'émission. Je vais vous demander à tour de rôle, qui êtes-vous D'où venez-vous Donc, présentez-vous un petit peu. Et quel a été votre parcours scolaire respectif C'est à vous, je vous écoute. Tu veux commencer je... euh, Tu as fait plus d'études que moi, ça sera plus long, <rire> Euh, bah, du coup Clément, euh, qu qu'est-ce qu que je peux dire euh, bah, Je fais du parcours euh, YouTube, tous ces trucs-là. D'où est-ce que tu viens Quel âge as-tu Et euh, donc on a grandi ensemble dans le même village qui s'appelle Noisy-le-Roi, donc une ville dans le 78 à côté de Versailles, Saint-Germain-en-Laye, tout ça. Donc, voilà une ville très cool où on a, on a grandi tous les deux là-bas. C'est là-bas qu'on s'est connus aussi, on se connaît depuis qu'on est assez jeune. Et euh, donc j'ai fait tout mon cursus euh, un peu classique, euh, collège, lycée. Euh, Cursus S, du coup, à l'époque, je crois que ça n'existe plus maintenant. Euh, tout ce qui est euh, premier S, terminal S, euh, ils ont changé, je crois. Ils ont changé pas mal de choses, mais je crois que S, ES et tout ça existe encore. Okay. Je crois. Mais en et tout cas, euh, on voit, tout le monde voit ce que c'est. Et du coup, le cursus classique de, comme beaucoup de gens à cet âge-là, 18 ans, tu ne sais pas quoi faire dans la vie, euh, tu es un peu perdu. Et vu que j'étais pas trop mauvais à l'école, on m'a dit, euh, fais une prépa. Donc prépa pour les écoles d'ingénieurs. Je me suis dit, bah vas-y, j'ai un grand frère qui a fait une école d'ingé, qui est ingé. Bah vas-y, je vais faire pareil. Donc, euh, je suis parti là-dedans. Et donc, à ce moment-là, moi, j'ai mes parents qui avaient un projet d'ouvrir une maison d'hôtes. Donc, retaper un vieux bâtiment dans le sud de la France et faire des maisons d'hôtes après. Et du coup, ils m'ont dit bah, « Là, tu as 18 ans, donc on ne te doit plus rien légalement. Donc, soit tu fais tes études à Paris, tu restes là. » Soit tu viens avec nous dans le sud et tu fais tes études dans le sud de la France. J'aime bien, le on te doit plus rien. Ouais. <rire> c'est très sec. C'était, c'est pas, ils me laissaient pas non plus tout seul dans la nature, mais ils m'ont dit ouais, voilà, nous on a notre projet et bah vu que es, je suis le petit dernier, tu vois, j'ai deux grands frères, ils m'ont dit bah voilà nous c'est à ce moment-là qu'on veut partir faire ce projet. Ah bien bah, sûr, normal. Donc euh, donc du coup j'ai décidé de partir avec eux dans le sud de la France pour euh, parce que j'en avais un peu marre de pas de Paris en général, mais plus l'Île-de-France. D'accord. Là on a grandi, tu vois, c'est un petit village et. Euh, c'est toujours les mêmes gens qui traînent avec les mêmes personnes, les mêmes ambiances. Qui font les mêmes choses. Exactement. exactement. Et j'avais besoin de changer d'air, de me dire, vas-y, je veux rencontrer euh, des nouveaux trucs. Tu vois. Donc, je suis parti. C'était du côté d'Avignon et tout. Donc, j'ai fait mes études là-bas. Et, euh, et donc, j'ai fait cette euh, prépa. Donc, pour ceux qui connaissent PCSI, mmh. c'est un peu plus physique chimique que maths. Et, euh, mais c'est l'équivalent du maths sup, maths sp qu'on connaît tous. Et euh, voilà, donc j'ai fait ça, et puis très vite, je me suis rendu compte que c'était pas ma voix que moi <rire> j'ai... si ça euh, s'est bien passé ou pas bah, Je m'en sortais pas si mal, mais ma voix c'était vraiment faire du parcours, euh, faire des vidéos. On commençait bah, avec Paul justement à faire quelques projets, et je me suis dit, bah vas-y, euh, vas je veux pas faire ça. Donc euh, j'ai réfléchi, et je savais toujours pas quoi faire, donc j'ai fait par élimination. Euh, J'aime pas les métiers euh, du médical et tout, je suis plutôt timide, donc le relationnel, ça me parle pas, commercial, tout ces trucs-là. Et de fil en aiguille, il restait que le cursus euh, faire de la vidéo, un truc qui me plaisait beaucoup. Et du coup, je me suis lancé là-dedans, donc je suis parti ensuite à la fac. D'accord. Avec des histoires d'équivalence, je suis rentré directement en L2, donc je n'ai pas eu à tout refaire depuis le début. Ah bah, ça va. Ça donc, va. Ça a été bien sur ça. Donc j'ai fait ma L2, j'ai fait une L3 SP qui me permet de travailler juste après. Et donc, dès que j'ai eu mon diplôme, je suis reparti direct à Paris, parce que justement, dans la vidéo, malheureusement, c'est beaucoup centralisé à Paris. Et donc, j'ai retrouvé Paul à ce moment-là, et donc on a créé notre boîte de prod dans la foulée, et puis on... On a fait des vidéos rien à voir avec les sports extrêmes, c'est vraiment de l'institutionnel. Donc, euh, on a suivi pendant des années un artiste électro pour faire ses euh, after movies, ces trucs. Euh, ah, comme trop ça. cool ça Supermost, je sais pas si tu connais. Il bah il oui a, Il est à Bordeaux. Ah ouais Mais bien sûr bien. Ah ouais, bah ah voilà. Bah... Moi, moi j'aime bien hein, tout ce qui est électro, techno, tout ça machin. Donc, je, je connais. Bon, on a fait plein de vidéos ah, vidéo avec lui. Ouais. ses euh, pochettes d'albums, c'était globalement nous, ouais. Tu vas sur les dates et ça a été le premier gars qui nous a fait confiance, tu vois, sur de la prod. Et euh, énorme big up à lui parce que c'est quelqu'un d'adorable humainement, tu vois. Et. Euh, on a pu travailler comme ça, euh, avoir les tu vois, promis salaire c'est important quand tu commences. Bien euh, sûr. Ça t'aide quand même. Ça conforte. C'est important ouais, d'être payé pour son travail. Tu vois. Et au début, c'est pas évident dans la vidéo de toujours être payé pour son travail. Et, euh, et du coup, euh, donc on a pu faire ça. Et alors, pour revenir, parce que du coup, je t'ai volé la parole, parce ce que tu avais fini <rire> Non, mais c'est bon, bah, je, globalement, euh, globalement, voilà. C'était okay. ouais, bien présenté. Euh, donc, il euh, y a beaucoup de similitudes avec euh, Clément, du coup. Ouais. Euh, pour l'âge, moi, j'ai 28, toi, t'as 6 mois de plus que moi, donc ça te fait 29. Et... Oui. et euh, je viens d'avoir 27, comme ça, on est vraiment sur 27, 28, bah, 29, parfait, tu vois. Nickel. Euh, et du coup, donc Noisy le Roi, je découvre le parcours à ouais, 15, 16 ans euh, sur une vidéo d'un un, asiatique en Australie qui sautait un mur, tu vois. Et je vois ça. T'as peut-être je... vu cette vidéo, c'est vraiment une vidéo d'Internet qui était beaucoup vue, c'était dans un vieux centre, enfin, les centres commerciaux, c'est en Asie, ouais. un peu tout propre, en mode carrelage et tout. Et un asiat qui, euh, tu sais, t'avais un peu le, le fantasme du Jackie Chan qui ouais. tapait des sauts de parcours et tout. Et la vidéo devait s'appeler comme ça en mode, euh, pas, euh, je, Asian parcours, euh, je sais pas, Asien Parcours. C'était pas à Singapour ou un truc comme ouais, ça. Mais ouais. bref, enfin en tout cas cette région du monde un peu, tu vois. Et, euh, et du coup je vois ça, je fais, mais c'est incroyable, c'est ce que je veux faire, tu vois. Et du coup j'avais un mur en bas de chez moi, je commence à faire ça et euh, mais en boucle, tu vois. Genre il faut que je maîtrise cette technique de passer ce mur, tu vois. Donc euh, je grimpe, je saute, je grimpe, je saute. Euh, J'essaie de mettre les potes du, du, du collège et lycée à l'époque, tu vois. Un la, peu dedans dans, dedans, dans la boucle. Ouais, absolument. Ouais. Il euh, y en a deux qui me suivent, mon pote d'enfance, euh, Alex, euh, qui, qui, qui fait avec nous aussi. Euh, on commence à faire des acrobaties. Je vois une photo de Clément sur Facebook, tu sur sais, mode recommandation... Euh ou ami d'ami, je sais plus, et où il était en, en drapeau, tu sais, quand t'es ouais. en mode euh, street workout, là. Et il était en drapeau, et je vois ça, je fais attends, mais tu fais du parcours, mec, on habite à côté, on se capte. Et lui, il me mito en mode Ouais, je fais du parcours, tranquille. Ah, J'en avais jamais fait, tu vois. <rire> ouais. Mais je voyais globalement ce que c'était, mais j'avais jamais fait. J'avoue que notre, notre relation a commencé sur un mensonge, tu vois. Ah, C'est <rire> assez drôle de voir à quoi ça tient, <rire> tu vois ce que, que, que je veux ouais. dire. Non, mais tu vois, il aurait pu m'envoyer péter dans Je connais App, mais tu vois, il, il, il, il avait envie de. Du coup, on se capte. On commence à s'entraîner et euh, on ouais, se sur la place du marché de notre du village, marché, tu vois. Du village, ouais. Classique. Et, euh, et puis voilà, après on a fait plein de plein d'entraînements euh, et puis euh, et puis enfin, c'est là que ça a commencé quoi. Euh, scolairement, moi j'étais en pareil, j'ai fait un bac S, j'étais dans une, euh, un lycée privé, tu vois, un truc un peu cato, où je me retrouvais pas foncièrement. tu vois, genre je sais que la, la terminale euh, j'étais genre absent du truc, j'étais absent du truc, mais j'étais en mode ouais. Tranquille, le bac, ça va le faire, tu vois. Ouais. J'étais sur un totalement à tort, parce que j'ai eu genre 10 recraques les paquets, <rire> tu vois. parce qu'il a eu quand même. Ouais, que... Mais la le seule le seul raison pour laquelle j'ai eu mon bac, tu vois, c'est que j'étais en SESP maths, que euh, les maths, je comprenais le truc. Euh, toutes les matières, j'étais à la ramasse, tu vois. Okay. Eu, genre, 4 partout, tu vois. Donc le, le COF11, un truc comme ouais, ça, qui a... Voilà, ouais, il a carré jusqu'au bout. Le COF11, Co je crois que j'ai eu un truc genre scandaleux, genre 19, un truc comme ça. Parce que j'avais retapé aussi une classe, et du coup, je connaissais bien le programme, et euh, ouais, j'ai dit, quoi. Mais toutes les manières, toutes les autres matières, les curseurs, ils étaient, mec. Ils étaient là, tu vois. y et que les maths qui m'ont sauvé. Et du coup, euh, euh, moi, j'étais en mode, est-ce que je fais une école d'ingé Parce que tous mes potes faisaient ça, tu vois. Et finalement, juste avant de vraiment euh, faire la connerie, pas forcément une connerie, mais en tout cas pour moi, ça aurait été ça. Et je me dis, attends, vas-y, non, j'ai envie de faire un peu du cinéma. On, on faisait déjà de la vidéo avec Clem et du coup, euh, je m'inscris en fac d'art du spectacle. Je ferai six mois là-bas. Et puis, euh, je prendrai un peu les bouquins qu'il y a à apprendre tu vois. Et puis, euh, trop de transport, envie de faire les projets, euh, j'arrête le truc. Ok. Et euh, au même moment, tu vois, on commence à bosser, euh, c'était plus ou moins ce, ce moment-là, on commence à bosser avec Upermas, donc beaucoup plus de taf, et euh, l'envie de faire nos projets Et du coup, j'arrête, donc j'ai quun un bac S. C'est assez marrant quand même, parce que vous vous êtes connu un peu de ce que j'ai compris avant le bac. Ouais. ouais. Et toi, après, t'es allé dans le sud mmh. Ça aurait pu mettre un coup d'arrêt de ouf Mais en fait, non, parce que tu vois, on, on se captait pour les entraînements, et, euh, et puis on, on se voyait du coup assez souvent, parce que j'essayais de descendre au maximum, tu vois. Ah, on ça se, va euh, On, on suivait, en en fait, le... tu vois. Tu sais, on, on avait déjà fait genre deux ans d'entraînement, euh, vivre ensemble presque tout le temps, tu vois, du coup... Euh... Et puis le truc, c'est que vraiment, le, la discipline du parcours, tu vois, surtout à cette époque-là, c'était vraiment euh, encore presque anonyme, tu vois, on n'était pas nombreux à le faire, et tous les mecs qui pratiquaient ce sport étaient genre découverts comme un super pouvoir, tu vois, c'était vraiment... Un truc que peu de gens faisaient, tu redécouvrais ton corps humain, tu vois, que tu peux grimper, sauter, euh, t'accrocher, et c'est super addictif, tu vois. Et surtout, dans les trois premières années de progression dans ce sport, c'est vraiment, chaque entraînement, tu vois l'évolution, ouais. et es en mode, bah en plus, à ce âge-là, es genre, ah, j'ai des muscles qui poussent, je peux grimper, je peux sauter de plus en plus loin, et c'est tellement addictif que, en fait, je pense que c'est aussi grâce au parcours, tu vois. Si on avait eu le même cursus avec, je sais pas, du tennis de table, je suis ouais. pas sûr que ça aurait tenu, tu vois. Ouais, alors, je suis descendu dans le sud pour je... échanger quelques balles, euh... <rire> <rire> je... Mais tu vois là c'était tellement fort le truc que, euh, que voilà tu, tu pouvais pas te passer de, de l'entraînement et puis bah du coup c'est ton frérot d'entraînement avec qui aussi tu peux te mesurer parce que vu qu'on a commencé ensemble euh, je sais que je saute plus loin que Paul mais qu'il a plus de mental sur tel saut ouais. donc s'il le fait techniquement c'est que je peux le faire et en fait on s'est vachement poussé euh, comme ça tu vois à fond, à fond à fond et puis tu vois on, on, on arrivait à se motiver et euh, et puis c'est vrai qu'on on a vécu plein de trucs euh, tu vois de ouf ensemble déjà même euh, Oh, à ce, à ce, à ce début-là, parce qu'on a, on a fait le parcours et the road, le premier voyage ensemble, en gros on partait, t'étais déjà dans le sud ou pas Ouais, ouais, ouais. Okay. Il me et en gros, notre premier projet, qui d'ailleurs un peu euh, fait découler de ça le nom, tu vois, Zero ouais. Road, c'était le parcours hits the Road. Donc c'était un voyage de parcours où on allait en Europe à la rencontre des pratiquants, tu vois. on avait zéro sous du coup c'était un passe en terrail pendant un mois, tu vois. Les rois et ouais, du ouais. passe en terre du, du coup, on, bien, on faisait un mois à dormir sur les toits parce qu' de question de payer un hôtel, tu vois, donc on en met sur les toits. On Parfois, on était hébergé chez les gens de, qui faisaient du parcours parce qu'à l'époque c'était une toute petite communauté et super solidaire. Donc tu pouvais aller dans un pays en mode, euh, salut les gars, j'arrive, je viens faire du parcours, euh, quelqu'un veut partager un entraînement avec moi, est-ce que vous avez, je sais pas, un canapé en mode euh, coach -surfing, tu vois Et euh, du coup, on faisait ça euh, tous les ans. Et donc, c'était euh, le parcours 8 euros, on en a fait quatre. Ouais. Et c'est au quatrième, on était en Ukraine, du coup, ouais. euh, notamment euh, sur ton idée d'aller voir Tchernobyl, <rire> que là, on a rencontré, les, du coup, les pratiquants du parcours et de l'exploration en Ukraine, ça fait le lien, tu vois Et donc là, on était... Euh, on était à Kiev du coup en 2015, ouais. et donc on découvre l'exploration et tout. Donc C'est un peu ça le parcours. Grave stylé ouais. Putain, ça, ça fait super plaisir à entendre. En quelques mots. Et, et, et, c'est assez drôle, parce que je vais vous dire, vous avez commencé quand tout ce qui était parcours avec ces escalades, mais, mais voir que c'est venu à vos 17, 18 ans, comme ça, à cette époque-là. Bah, dans le, ouais, dans le, la progression, si tu veux que le, le parcours, on a commencé à 16, 17 ans. Mm -hmm. Donc assez tardivement, mine de rien. Aujourd'hui, les gosses, ils commencent à 6 ans, et à 15 ans, c'est déjà des monstres, tu vois. À bah, 6 ans, ils commencent. Ah ouais, t'as oh. des trucs de ouf, hein. t'as des gosses, ils sont impressionnants. Mais on est, on est dépassé par la nouvelle génération d'un niveau qu'on n'imagine pas, et je pense qu'il faut même être dans la discipline pour voir à quel point leur niveau est élevé, tu vois, parce que le grand public c'est vrai quand genre entre un backflip un saut de précision tu vois il va pas genre concevoir les difficultés et quand tu es dans le sport tu vois à quel point les, les young guns tu vois les, les nouveaux fusils là, ils, les genoux, ouais, les genoux ils ouais, arrivent choix, ouais. et ils déboîtent tout quoi. Mais du coup ouais, tu, on a vraiment commencé par le parcours, avec le parcours forcément bah tu vas dans des endroits qui sont pas trop euh, autorisés ou fait pour donc tu es amené à faire de l'exploration indirectement. Et puis nous, du coup, avec cette histoire de Tchernobyl, ça nous a vraiment mis dans le vrai délire de l'Urbex avec ses codes et compagnie. Et l'escalade, c'est venu un peu plus tard, plus 2016, on va dire, où euh, bah moi, c'était suite à Ninja Warrior, peut-être on en reparlera, ah Ou ouais. j'ai senti qu'il me manquait des bras, qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et j'ai découvert, du coup, l'escalade, et là, je suis vraiment tombé amoureux du sport, quoi. Grave stylé. Quand vous lancez votre boîte de prod, etc., vous faites des vidéos pour euh, Uppermost, c'est à quel moment que vous, vous vous êtes dit, ça vous a passé à, à, enfin poussé pardon, à partager vos exploits sur Internet via vos vidéos. En regardant, je dit vous avez commencé en 2012, donc ça va faire 10 ans maintenant. Ouais, c'est vrai. Ouais, vrai, vrai. Donc, euh, à quel moment, dans quelle conjoncture vous êtes dit, ok, on fait du parcours, on va commencer. Moi, je m'étais dit, peut-être, parce qu'à cette époque-là, je connaissais, tu as parlé de la vidéo de l'Asiat qui faisait du ouais. parcours. J'en ai vu des vidéos de parcours, mais les trucs, à l'époque, qui marchaient beaucoup, un petit peu en expo sportif c'était les people à aroussum awesome, ou alors ouais. les vidéos gopro vous, vous rappelez de cette époque de ouais, France, les go go. aussi les people awesome. les gros best -of, euh... les gros best of où tu avais des mecs faire des dingueries et non, tout. marcher sur un fil dans le vide ou alors faire du parcours plein de trucs c'est ouais. vrai que youtube a grave évolué dans les formats avant tu avais des compiles qui marchaient de ouf tu vois après tu as eu je me rappelle des des, des reviews de l'internet c'est un peu c'était cette époque là tu avais en, en termes de projets sportifs de marque tu avais aussi beaucoup genre le film de marque mmh. une grosse marque qui produit un genre cinq minutes bien léché qu'on mettra ah, le bon fil de la boule bien fait. Exactement, ah, ouais. Ça. Ouais, ça. et puis après tu as eu un peu l'apparition des vlogs, enfin, tu as, as, as vraiment une évolution de ouf que nous on a suivi tu vois un peu on est arrivé à, un, un, un an après les, vraiment les, les gens qui commençaient vraiment à vlogger leur truc on s'est dit tiens en fait on peut parler de ce qu'on fait tu vois et mais au tout début quand on a commencé on était un peu dans le délire vidéo de voyage et en fait le, pour répondre à ta question c'était ça le premier projet c'était une, une vidéo du parkway the road et euh, avec les copains avec lesquels on a fait ça, on, on s'était fait une première vidéo, mais un peu dans cet esprit de vidéo de marque, vidéo team, ouais, tu vois, ouais. en mode, voilà, c'est nous, on est les mecs, on va faire ce voyage-là, et un peu en mode, euh, en mode, ouais, voilà, tiens, exploit sportif, euh, filmer le mec qui saute du toit, euh, avec une jolie musique qui cartonne. Mais c'est vrai quoi, vois. quand tu vois ces premières vidéos, ouais. à aucun moment on parle, genre c'est vraiment ouais. que musique tout le temps, ouais, ça. et des belles images, tu vois, de, de performance ou pas et, euh, et c'est vrai qu'il y a vraiment eu euh, ce truc-là où nous à la base c'était plus pour partager, en fait on se filmait beaucoup, parce que quand tu fais ce genre de sport c'est bien de se voir, pour voir les défauts, est-ce que j'ai pas les jambes tendues, est-ce que c'est esthétique et tout. D'ailleurs je me suis rendu compte d'un truc de ouf en fait, c'est que... Euh... En fait, je pense que c'est pour le souvenir qu'il faut le faire. Mais ouais. genre, de, de ouf, parce que donc là, je commence, enfin, on, a, on a commencé il y a quelques temps le parapente, tu vois. Et euh, j'essaie de faire le plus possible, je filme tous mes vols, tu vois. Comme ça, s'il se passe déjà une dinguerie, je, je, je, je vois un peu ce que j'ai fait en termes d'erreur, mais surtout, je peux me rappeler, tu vois. Et parce que c'est peut-être, j'aurais pas. Surtout le, le, le fait que le vent change, donc t'as pas mis l'occasion de voler tout le temps, tu vois. Et ça se trouve, ton vol, il sera unique un peu. Ouais. Et, et du coup, bah, je, il que, je me rends compte que maintenant, en fait. Euh, j'aurais voulu encore plus filmer, alors qu'à l'époque, j'étais un peu en mode, non, faut que ton souhait soit parfait, tu vas le travailler mille fois avant de filmer le truc, tu vois. Et du coup, moi, j'ai un peu cette pudeur de la vidéo. D'accord. Maintenant, mmh. je, donc, avec les années, j'ai réussi à m'en débarrasser un peu. Tu vois. <coughs> Mais euh, je pense qu'il faut, pour ceux qui, tu vois, qui, qui commencent une passion comme ça, en plus, maintenant, le stockage, ça coûte plus trop cher. Ah, ouais, c'est facile. La vidéo, c'est facile de filmer beaucoup. Il y a de très bons ouais. téléphones, c'est très facile donc, de, euh, de le faire. Faut, il faut prendre le plus de souvenirs possible. Parce que qu'on euh, sait pas de quoi demain on sera fait, surtout dans ces sports-là, ça se trouve, on va se péter une jambe, on sera de ah, niveau dire. tu vois. Une blessure, un, un, un aléa de la vie, etc. Donc, ouais. donc faut filmer à fond. Donc, mais, mais, ouais, non, mais vraiment, YouTube, nous, au début, c'était juste euh, du stockage gratuit pour archiver les projets, tu vois. D'accord. Donc c'est plus un truc de, bah tiens, on a fait ce voyage, on a envie de le partager à nos potes et la communauté Parcours, c'est une petite communauté, donc on fait la vidéo, tu vois et du coup on sortait bah, une vidéo tous les ans tous les 9 mois tu vois ouais. et pendant 5-6 ans on a fait que ça c'est ce que j'ai regardé, de, de genre 2012 à 2015 vous avez genre à peine 12 vidéos ouais, en 3 ça. ans ce mmh. qui est vraiment pas beaucoup tu vois ouais, ouais. et du coup on arrivait à un truc en mode euh, 50 000 abonnés tu vois ce qui, est, ce qui est solide en sortant une vidéo par an euh, mais grâce à l'autorifl et grâce à Squeezie oui. où on l'avait emmené dans les catacombes et ça avait découlé des abonnés tu vois ouais, <rire> vrai, vrai, ça, ouais. mais sur les 50 000 il y avait peut-être 35 000 abonnés qui étaient euh, non francophones ouais, du sûr. coup quand on a pris le virage de YouTube avec une récurrence. Ok. Où là on a pris le parti de se dire vas-y on parle en français et on reste dans la communauté francophone. Mm -hmm. bah, du coup euh, c'est comme si on partait presque de zéro parce qu'une grosse partie c'était des... de l'international avec le parcours quoi. C'est bien que vous en parliez parce que du coup c'est ce que genre pendant trois ans effectivement vous faites pas trop de vidéos mais vous en produisez quand même. Mm. C'était assez cool en plus ces petites vidéos parcours avec un peu de son. Récemment j'ai vu sur l'un de vos deux insta, je crois que c'était le tien Clément, la vidéo Modern Warfare euh... 2 où vous courez comme ça dans euh, une sorte de bâtiment avec OV, un peu de la musique euh, et tout. Ouais, c'était très stylé, j'ai regardé. Rigolo, ouais. Franchement, c'était vraiment pas mal. Et, euh, et parmi tout ça, moi, j'aime bien demander aux gens c'est quoi la, la vidéo qui a déclenché le truc, quoi, un petit peu qui, qui a le plus marché, qui a aidé à percer. Et, euh, et vous, je suppose, mais vous avez déjà du monde, c'était quoi C'était l'escalade de la Tour Eiffel je pense que c'était le premier. Ouais, euh, bah, en fait, il y a eu euh, trois vidéos de suite qui se sont enchaînées en quelques mois. Ouais. « oh, ouais. euh, It's the road Paris » qui était la première, où là, on était en mode « vas-y, on fait euh, les plus grosses conneries de Paris, on les fait ». Donc, euh, tu as eu du métro surfing, des trucs très extrêmes, tu as eu du parcours, des sauts de parcours qui n'ont jamais été euh, faits euh, à un autre moment que dans notre vidéo. Ouais. Et, euh, et donc, de là, on voulait faire la tour Eiffel dans cette vidéo, mais euh, problème de calendrier, attentat de Charlie Hebdo, tout ça, ce n'était pas le moment de le faire. C'est vrai qu'en a... termes de timing, euh, avec euh, la police française, euh... française qui devait être un peu sur les nerfs à ce moment-là, ouais, on, on, on a un peu un esprit sale gosse, mais on n'est quand même pas inconscient, ouais. et on, on a aussi beaucoup de respect pour, euh, pour les forces de l'ordre les institutions et tout, et on fait toujours ça avec une bonne morale, un bon esprit, tu vois. C'est important de, de, de, de, voilà, de détacher un peu le truc, ah, bah, c'est une connerie, mais en fait non, c'est un exploit, tu vois. C'est Je... vrai que là, là on parle en mode terrain conquis comme, parce ouais. que du coup ceux qui nous suivent ils savent les, les messages de prévention qu'on fait bien ou sûr. ce qu'on véhicule Mais ouais, c'est vrai ouais. que peut-être euh, il y en a qui ne nous connaissent pas On mais vous faites bien, vous là. faites bien, allez-y, on dit, il n'y a pas de problème et, euh, ouais, mais, Du coup là on dit en mode ouais des conneries parce qu'on aime bien appeler ça comme ça Mais dans l'idée vraiment c'est, voilà on n'est pas là pour casser, pour dégrader euh, L'idée c'est avant tout la performance sportive mmh. et surtout le mettre de la plus belle manière en image, que ce soit en vidéo ou en photo donc, il y a vraiment ce travail artistique des, euh, des deux côtés. Tu vois, conneries, c'est entre nous, parce que c'est affectueux, c'est nos bébés, c'est nos projets, Bien tu sûr, vois. Des, du coup, c'est des conneries, mais oui, non, il y a beaucoup de préparation de, de tout ça, quoi. Faut... Et, et, au moment où vous décidez à escalader la Tour Eiffel, ouais. ça s'est passé comment, niveau idée et niveau organisation Parce qu'à ce moment-là, ça fait trois ans que vous faites des vidéos, vous avez commencé à faire un petit peu votre cocon, vous avez vos premiers abonnés, mais vous n'étiez pas non plus les plus réguliers. C'est quoi, un peu, l'idée sous-jacente, au niveau réalisation, au niveau organisation, c'était comment je pense que c'est un, un mix de plein de choses. Euh, déjà, nous, on commençait à, à notre goût, en tout cas à avoir du skill en termes de vidéo, Donc, on voulait faire une super belle vidéo, genre mmh. vidéo Red Bull, image de marque, machin. Et euh, on était assez ancré dans la communauté parcours en France. Et on voulait être connu plus euh, dans le parcours international. Donc, on s'est dit, vas-y, il faut qu'on qu fasse un truc un peu qui, qui marque les esprits. Oui, marque ça que It's the de Paris, puis après la Tour Eiffel, qui était dans l'idée, en tout cas. Et en fait, c'est un... Plein de choses différentes, c'est qu'on a un ami qui s'appelle Mustangmented, donc c'est un ukrainien qui grimpe sur les grues, qui se suspend dans le vide, et c'est... les gens ont sûrement vu, les gens qui étaient sur YouTube en 2008, 2009 et tout, ils ont vu ces vidéos qui étaient appelées euh, « extreme Russian euh, », je sais pas quoi, ouais. et des vidéos de mecs qui suspendent dans des grues, dans des pays ultra ghetto et tout, et bah c'est lui notamment, et d'autres gars aussi. Donc c'est vraiment en fait un pionnier de cette discipline qu'on appelle le « roofing », entre autres, donc vraiment les mecs qui suspendent sur les immeubles avec deux doigts, qui suspendent aux grues, qui marchent en équilibre sur des barrières, avec vide mortel en bas, tu vois. Et donc lui, il venait à Paris, et donc il cherchait un logement. Du coup, bah, nous, avec l'esprit du parcours, on s'est dit, bah enfin moi j'ai envoyé un message. On est en coloc, il euh, y a de la place, il y a un canapé, euh, viens avec nous. On nous accueille en plus, nous, des fois, quand on y va, donc Exactement. On va ah, bien sûr. renvoyer l'ascenseur. Exactement, ouais. Exactement, et du coup, bah, il vient à la maison, et donc il nous dit, bah, « Putain, les gars, moi, je suis venu parce que j'ai envie de grimper à la Tour Eiffel. » Et on dit, bah, « Ça tombe bien, nous, on veut la grimper depuis six mois, mais avec les attentats, machin, on l'attendait un peu. » euh, Et ça s'est décidé, je crois, sur le, dans le salon, vraiment. Euh, je crois que c'était vraiment 24 heures avant, en mode. Il nous a dit, genre, « Demain, 20h30, on la grimpe. <rire> » Et nous, on a dit, bah ok, ok on sera là. Et c'est comme ça que ça s'est... Ça, ça faisait longtemps qu'on préparait. Enfin, tu sais qu'on avait un peu l'idée en tête du projet. On avait repéré le chemin. On avait repéré, le tout fait, ça. tu vois. Donc on savait par où, par où esquiver les caméras. Ça a changé les gars. Donc euh, le même chemin n'est plus possible, tu vois. Ah ben non, c'est euh... plein de baies vitrées ouais, autour. Il va falloir être un peu imaginatif pour euh, une retente. Euh, et du coup, euh, mais, mais, je me rappelle que même à l'époque, ils nous montraient des vidéos de combat à la GoPro dans l'Est de l'Ukraine, tu vois. Oui, parce qu'en fait, il y avait eu, la première oui. révolution de Maïden euh, en Ukraine, et mmh. donc euh, lui, il était parmi les révolutionnaires. Et, et... le combat, c'est tout. Ouais, 2014, ouais. Ouais. Et avons... Il avait des vidéos de GoPro où, euh, parce que tu sais, à cette époque-là, les... du coup, l'armée officielle ukrainienne a tiré directement sur les manifestants mmh. euh, sur Maïden. Donc, tu avais des snipers sur les toits d'hôtels qui tiraient à balles réelles sur les gens. Et il, a... il nous avait montré des vidéos ultra choquantes pour nous à l'époque. Tu vois, genre l'Ukraine, on connaissait pas. Aujourd'hui, on en parle beaucoup avec ce qui se passe, mais pendant très longtemps, l'Ukraine, c'était un pays un peu inconnu pour les Européens de l'Ouest. Et ouais, tu vois des images, euh, ça, ça allait dans le personnage. Genre sa vie est extrême parce qu'il se suspend dans des trucs de fou. Et même dans le quotidien, ses revendications politiques ou autres, c'est super extrême. Ouais, bah, il ouais. tiré à balles réelles euh, pour faire une manifestation dans son pays. On on, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes, euh, même si on a des trucs violents en France, c'est vrai que ça, tu, tu mets un peu en perspective avec d'autres pays qui sont un peu plus... Euh, ah, c'est encore un autre niveau, c'est ouais, encore... Euh, exactement. Ouais. et le contexte euh, social. Et donc, moi, je me rappelle, j'étais malade. Je me dis, vas-y, je vais courir. Je combats le mal par le mal, tu vois. Et euh, après la course, j'ai les idées claires. Je me dis, ah, vas-y, ce soir, c'est bien et tout. Et du coup, on s'y pointe. Et euh, il ouais, faut quand même un coup de motivation. En fait, le premier le truc le plus dur, c'est franchir le... le interdit une première fois tu vois une fois que t'es dans l'interdit c'est déjà fait mec tu ouais, vois. une fois ouais, que t'as commencé à mettre tes mains sur la structure bah ouais, ouais, ouais. t'es dedans tu finis quoi oh, on est parti ouais. et du coup tu vois le truc le plus dur c'est lancer le mouvement et quand t'es dans le mouvement là t'es dans le kiff tu vois mais euh, c'est vrai que le, le, le, le, pr le premier pas c'est toujours le plus dur tu vois c'est toujours ça et, euh, et du coup voilà euh, kiff jusqu'en haut et euh, donc le projet sort et je, on, on le monte, on se fait doublé par un gars qui faisait un peu des vidéos, enfin qui faisait carrément des vidéos, euh, James Kingston, okay. et qui on lui l'avait fait il y a un an, mais il n'avait rien sorti parce que euh, il avait eu peur des représailles de la justice, tu vois. D'accord. Rien, mais nous on tease le truc sur, euh, je sais plus où on l'a teasé. Sur Facebook, hein. je crois. Un truc comme ça. Et donc du coup ça. Et a mec a voit. Forcément. Oui. Ça l'a bougé et du coup il, il, sort, il sort sa vidéo genre. Deux jours avant nous, la date prévue. Oh on est en mode, ouais. ah, bâtard, tu vois. Genre, on a fait ce projet-là, on a pris des risques et tout. Euh, pour euh, un peu, genre, ancrer le nom en mode « It's a road, c'est ça, on fait ça, et on fait des trucs cool tu vois. » Et euh, en dehors du kiff de la grimper, bien sûr. Elle le mec nous double, tu vois. Et à l'époque, euh, t'as as vraiment l'impression que la visibilité, il euh, y en a un, un paquet restreint. Et ouais, que, bien euh, sûr. Tu vois, ouais. je, je veux la visibilité, je veux pas une partie. Tu et vois. surtout deux jours après, ça va ouais. faire toutes les spéculations, les copières. Ouais. Exact, ouais, exact. Et du coup, euh, du coup, un peu dégoûté. Et mais on arrive un peu à choper de la presse en France, parce que l'idée c'était vraiment faire parler du projet, tu vois. choper un peu de presse en France et. Juste pour le contexte, nous à l'époque en fait, quand on, on voulait travailler un peu dans le parcours et tout la vidéo, mais euh, je. Tu vois, ce qu'on fait aujourd'hui sur YouTube, ça n'existait pas. Tu vois, la, même la monétisation YouTube à cette époque-là n'existait plus ou moins pas. Tu vois. Elle existait déjà en 2015. Mais apparaître un gros squeezy ou Mais un elle machin. Elle n'était pas voilà, aussi répandue. Ouais. Et du coup, nous, l'axe YouTube n'était pas envisageable parce que le métier n'existait pas, tu vois. Donc c'était vraiment genre juste être connu par des marques ou par la presse en général. Ouais pour faire des doublures, pour faire euh, du mannequinat sportif. Ou faire, alors peut-être euh... choper un sponsor C'est drôle parce que vraiment, ça, ça, vous avez... Euh, sur Popcorn, il y avait eu une fois euh, quelqu'un qui était venu et qui faisait euh, des tricks en vélo. Je ne ouais. me rappelle plus de son nom, c'était un, un super champion. Aurélien Fondois, ça te dit un truc C'était peut-être ça, ah. mais en tout cas, je n'ai pas envie de faire de okay. bêtises. Ouais, et euh, et c'est drôle parce que vous avez vraiment la même mentale. Vous aviez la même mentale à ce moment-là que mm. les mecs qui font des sports qui ne sont pas super mis en avant ouais. et qui vivent essentiellement en plus de leur sport et d'éventuels cash prizes dans des compétitions exactement oui. sur des sponsors et de la visibilité quoi au fond, au fond, au fond et mais c'est mais c'est essentiel c'est essentiel tu vois le état je pense qu'il faut investir sur des sports pour qu'ils se développent quoi tu vois et, nous on a l'exemple avec euh, red bull tu vois en france euh, on, on a été super rétrograde dans les mentalités quant à l'évolution du sport tu vois ouais. et euh, la seule marque qui a vraiment investi en un parcours, c'est Red Bull, du coup, tu vois. Et euh, alors qu'on aurait pu développer des trucs... Euh Vachement plus grand, le sport à l'étranger il, il, il a explosé, il y avait des parcours parcs partout. Et nous on était encore un peu à cette époque-là en train de se poser la question. Enfin nous au sens les pratiquants du parcours park, ah, en mode est-ce que c'est bien les parcours parcs, tu vois Ouais. Un, un peu comme avec le skate en mode euh, attends est-ce que c'est dangereux parce que ça va cantonner le skate qu'au parcours park, tu vois Alors qu'en fait il faut se dire que euh, la pratique libre elle existera toujours pour bah ceux oui. qui la veulent, tu vois. Que j'allais dire. Et exactement, tu vois. Et, et que dans, dans tous les cas euh, on va pas t'interdire le truc puisque dans tous les ouais. cas c'est déjà interdit ta pratique libre du coup, Mais c'est vrai que tu vois c'est un... C'est ça qui est dommage, c'est que le parcours est un sport français. C'est né en France, tu vois, mmh. à Évry, du coup, donc vraiment dans, dans, dans l'Île-de-France. Et en France, on est maintenant, ça va un peu mieux, mais on est parmi les pays européens les moins développés. Alors qu'on aurait à pu à être un pionnier. Euh, de ouf. Ouais. Il y avait vraiment juste chose. parce qu'en France, on était là en mode casse-tête de est-ce que c'est bien de gagner de l'argent avec le parcours T'es vraiment en mode puriste de ouf est-ce ah oui, que on... vieux débat de fond, euh, ouais, je ouais. me permets, là, comme euh... ça, moi, je suis pas dedans, mais non, vieux mais débat carrément. de fond, en mode, euh, un parc, c'est bien ou pas euh, Gagner de l'argent moral ou pas ça va... Non, ça va apporter mais, du pognon. Au, au point où t'avais des mecs qui réalisaient des prestations gratuites pour des, des films publicitaires, tu vois, et qui cassaient le business de, de mecs qui avaient envie d'être professionnels et vivre de ça, tu vois ouais. Et, okay. et du coup, t'es en mode, on fait comment pour vivre du sport en France aujourd'hui En fait, on ne pouvait pas. Du coup, nous, YouTube, ça a été aussi une des réponses à ça, qui nous permettait de conjuguer tu vois, les capacités en vidéo qu'on avait, les capacités physiques qu'on avait, et de trouver un modèle qui nous permet de produire les projets qu'on veut. Quoi, tu vois Mais pendant un temps, on a fait de la pub parce qu'on ne pouvait pas vivre du parcours seul. D'accord. Donc euh, on avait vraiment les deux casquettes, tu vois, c'était vraiment euh, la casquette réalisateur. Donc on faisait des vidéos, rien à voir avec les sports extrêmes, vraiment euh, dans plein de trucs pour gagner des sous. Et à côté, on faisait quelques jobs parcours qu'on arrivait à voir, mais ce n'était pas suffisant. C'est plus le, la petite friandise de fin de mois en plus, mais ouais. tu ne pouvais pas compter dessus. Quoi. Ouf, Il y avait de temps ouais. en temps un petit tournage à droite à gauche, mais, euh, ouais. mais ça s'arrêtait là. Et, et du coup, c'est ça qui est ouf, c'est qu'en France, on était vraiment bloqué là-dessus. Est-ce que les compétitions, c'est bien Est-ce qu'il faut en faire Ouais, mais le parcours, c'est trop pur, on ne peut pas faire des compétitions. Et en Angleterre, à l'étranger, ils étaient en mode, euh, le sport est génial et roue libre, tu vois, en mode vraiment... Euh, Genre, quoi, pas du tout conservateur, test, on... mais plus, ouais. sûr. Euh, tu vois, euh, libéra... Li... enfin, libertaire, tu fais ce que tu veux. Et aujourd'hui, bah, c'est eux qui dominent le marché, c'est eux qui dominent le sport, c'est eux qui ont les top athlètes, c'est eux qui ont les sponsors et c'est eux qui vraiment euh, créent la... la... le, le, le truc motif, tu, vois, tu vois. porte le truc, ouais. mm -hmm. Alors, euh... moi ça me parle parce que euh, dans les Youtubers Parcours, avant de vous connaître vous, j'ai connu Nightscape qui est un, ouais. un anglais, ouais, un anglais ouais. et qui faisait euh, du coup euh, du rooftoping des trucs à, ouais. à Londres oh, ouais, et ouais. la vidéo qui l'avait fait percer c'est qu'il avait escaladé le stade de West Ham ouais, cool. qui est le stade olympique de Londres qu'ils avaient fait pour les JO de 2012 okay. donc cool. il avait escaladé ça et ensuite tu il avait fait quoi c'est un petit con hein. j'ai regardé la vidéo hier en plus euh, les SideMen KSI etc qui ouais. était un gros groupe de youtubeurs anglais mm -hmm. euh, ils vivaient à Londres dans une tour au dernier étage oui, oui. est-ce que je te fais un dessin il allait là-haut, quoi. Il a escaladé la tour des Sidemen. Carrément. Mais pendant longtemps, il a vécu aussi dans une espèce de tours. Je sais pas si c'était vraiment un squat ou quoi, mais. Tu sais, il vivait dans une zone un peu abandonnée d'une tour où il y avait quand même l'électricité. Après, je me rappelle à l'époque, on s'était fait un copain qui vivait dans un truc similaire. Il y avait ce qu'on appelait l'anti-squat. Tu sais, genre les mecs qui vivent dans des bureaux abandonnés pour. En, en, de manière légale, payé par les propriétaires, tu vois, pour empêcher que ce soit squatté. C'est un bon tu vois, il, il, ah, il, il, bombay, même tu vois. ça. Ils il foutent un mec dedans. Et du coup, les gars se retrouvaient à payer des 200 mètres carrés de plateau, pas utilisés pour une bouchée de pain, juste parce qu'ils sont là pour faire de l'anti-squat. Ok, et donc au et moins il y a quelqu'un, les gens viennent pas, ça évite les effractions, ça évite les... Oh, exact, tu vois. Bien, bon. et genre t'es payé pour vivre là-dedans, tu vois. C'est beau, hein. C'est incroyable. Non, on aurait bien de trouver un bail comme ça, si <rire> studio et tout. Il si y a faire, des gens euh, qui euh, veulent de l'anti-squat, ils ont une <rire> adresse <des directs> mail <rire> sur leur YouTube. <rire> N'hésitez pas. On est sympa, tu vois. Euh, là, bah voilà. Je ne sais plus de quoi on parlait. On parlait euh, de la vidéo Tour Eiffel, etc. Et ouais, on et parlait euh, de la scène. Euh... Ouais, donc Tour Eiffel, c'était pour se faire connaître et tout. Et... Ah oui, les dernières embûches après le mec qui nous double à la sortie, c'était ah oui. euh, un coup des les attentats du Bataclan. Là. Ouais, attentats de novembre et, euh, à Paris. Et, et du coup, on était en train d'enregistrer une, une émission sur France Inter. Je crois. Ouais. Ouais. Au moment où on a la news, et là on est en mode OK. Moi, euh, bon, c'était déjà hyper triste, donc on était dévastés, tu vois mais euh, bon, en fait, le projet, on euh, enfin, va quoi, tu vois. Ouais, si tu veux, le truc Tour Eiffel était... Euh, tu sais, on s'attendait vraiment à des vraies retombées. Genre, c'était vraiment le projet. Et entre, euh, du coup, euh, Kingston qui sort sa vidéo avant et les attentats, je crois, une semaine après... Donc, en termes de médiatisation, il euh, n'y avait rien, tu vois. Ah, ouais, bien sûr. Et du coup, on était en mode, bon, après, on l'a fait, on a kiffé, c'était trop bien. Ah ouais, grave. Mais par rapport aux tombées, bah, nous, on était déjà, peut-être on s'était trop projeté, en mode, OK, bah, on va être contacté par Red Bull, du coup, on va travailler avec eux. Ah, après, on va enfin pouvoir travailler notre sport okay, et tout. Okay. Et pas du tout. Tu a quand donc... même fait plusieurs centaines de milliers de vues, la vidéo. Ouais, en car... terme, tu vois. Mais, mais au début, je crois qu'elle a commencé timidement, même si elle a bien marché par rapport à ce qu'on faisait en vue à l'époque, tu vois. Mais... Euh... Après, ça, tu vois, là, on est vraiment en train de parler en mode calcul pour maximiser les retombées ah, et pouvoir avoir du taf, en fait, parce que, genre, nous, on a en fait, juste <rire> travailler, quoi, genre, on faisait tout ça pour avoir du travail dans ce qu'on aime, tu vois, et, euh, et voilà, et du coup, ouais, c'était pas si ouf, mais en fait, ce qui a lancé vraiment le truc, en fait, comme d'hab, c'est genre la, la répétition, l'acharnement de euh, faire des projets cool, faire des projets cools, faire des projets cool, tu vois, et... Euh, et voilà, donc on a enchaîné The Road de Paris, une grosse vidéo dont tu parlais avec la Tour Eiffel, avec euh, la vidéo de Tchernobyl. Ouais, Tchernobyl qui est sorti vraiment six mois après. Et, et finalement, tu vois, donc tous ces trucs-là ne nous ont pas fait travailler. Mais aujourd'hui, c'est l'historique dont on nous parle. Les gens sont là en mode, euh, quand tu dis The Road, ils pensent Tour Eiffel, Tchernobyl. Tu vois, c'est vraiment les deux projets de l'époque qui, qui ont marqué sûr. les esprits, tu vois. Moi, moi, je pense à Hong Kong. Ouais, ouais, ouais euh, carrément. Moi, parce on... que tu nous as découvert à Clare, du coup. Ouais. C'est ça. Ouais. En fait, je vous avais découvert un peu après, mais le Hong Kong, il le panneau publicitaire le ouais. M'a. Mais mec, c'est une des aventures euh, préférées. Enfin, vraiment, c'était. adoré. C'était un moment qu'on a, qu a adoré vivre ensemble, tu vois. Ouais. C'est des souvenirs, euh, tu sais, genre quand, tu, euh, quand on ne s'est pas fait taper après, on ne s'est pas fait taper deux jours après, on est en mode, mais il y, y a quand même tout Hong Kong qui l'a vu pendant sept minutes, ce, ce hack d'un panneau publicitaire tout en haut de la tu vois. Donc, on est en mode, ils vont nous attendre à l'aéroport, tu vois. Et quand on, on avion d'école. Je que est ça. Ouais. Quand on avion d'école, tu es en mode. Allez, c'est bon là Vous aviez un peu la chocotte comme ouais, ça En fait, ouf, on s'attendait ouais. vraiment à... Es que même si c'est pas la Chine continentale, ça reste la Chine, tu vois. C'est ultra sécurisé, mec, tu vois. En on s'attendait vrai. vraiment avec les trucs de reconnaissance faciale. À l'époque, il n'y avait pas le Covid, donc pas, tu ne pouvais pas te cacher derrière un masque, tu vois. Et on s'attendait vraiment, à, au moment d'embarquer, genre, euh, on attend à l'accueil euh, <rire> Clément Dumet, Paul RDB et tout. Je ne suis même pas sûr qu'ils vous l'auraient dit. Oui, ouais, je pense qu'ils nous, nous directement. Ouais, parce que tu vois, le truc, c'est qu'on se... On réfléchissait en mode, euh, combien ça coûte euh, une minute de diffusion, tu vois Au minimum, même si t'as pas d'embrouille, ils vont te demander de payer les diffusions que t'as volées à quelqu'un, tu vois ah Ouais, et, et puis ça se comptait, je pense, en dizaines de milliers de dollars. Euh, sur un panneau comme ouais, ça, panneau qui a comme vu surtout Hong Kong, oui. Ce... Il euh, y avait quelques sponsors sur Hong Kong, mais vraiment pas, et puis pas sur cette vidéo, et pas assez pour euh, payer ça, tu vois, vraiment pas. Vraiment les têtes brûlées, quoi. Et du coup, ouais. Alors... Je t'avoue qu'on quand l'avion a décollé, c'était vraiment Pablo Escobar, tu ah, sors ton cigare et <rire> <rire> C'est bon, tout, Allez, tout va bien, tu vois. J'étais content de rentrer. Parfois, ça se passe pas toujours aussi bien. À Dubaï, on était content de décoller aussi parce qu'on ouais, ouais. a été convoqué par la police juste avant de prendre l'avion, tu vois. Mais euh, par rapport à un truc de casque, je crois que un feu rouge ou un truc. Non, triste. je crois que j'avais fait le scandale. On a... Je crois que j'ai pris un trottoir pour pas faire. un... Parce qu'en fait, Dubaï, en voiture, c'est l'enfer. La moindre sortie que tu rates, c'est un détour de 20 minutes. Euh, ok. Et je crois que j'avais traversé sur des trottoirs comme un sauvage pour pas faire le détour. Ouais, et... Le truc, c'est qu'on venait d'infiltrer les plus hauts tours, tu vois. Et en fait, c'est un peu le problème quand on a la culpabilité. On te reproche un truc et t'es en mode « Qu'est-ce qui me reproche, tu vois ?»« oui, oui, alors, oui, Ok, oui. mais qu'est-ce qui me reproche, tu vois ?» Et en plus, tu vois, ouais. t'as envie de te dire « Alors, j'ai fait quoi de mal ?» Et là, t'as la liste et elle Tu connais, tu connais. Et ça se trouve, c'est pour un truc vraiment rien à voir. Ah, <rire> ouf, ouf, ouf. Ça, ça m'était arrivé pour un contrôle de police... Euh... Juste à côté d'un festival de moto, tout le monde roule un peu n'importe comment, c'est ouais. un truc d'aventure, tu vois. Du coup, tout le monde fait des, des trifts, des wheelies, des machins, tu vois. Donc j'arrive en sortie de rond-point, en glisse, je pars en roue avant, je repose, il euh, y a un stop, je m'arrête, tu vois. Mais là, je repars à blinde. Et, euh, et du coup, en fait, genre les, genre, les mecs m'arrêtent juste après cette séquence-là. Et là, je suis en bah, ok, vas-y, c'est mort, tu vois. Ouais, je suis dans et, la barbe à merde. Et les mecs, ils me disent ah, « Vous roulez un peu vite, monsieur. » Ah oh putain, ouais, je suis désolé, j'avoue, tu vois. Donc, okay, ils n'ont pas vu le Willy, machin, c'est bon, tu vois. <rire> <rire> et du coup, c'est vrai que dans ce moment-là, t'as un peu « ok, alors qu'est-ce qu'on me je... <rire> C'est bon. Au milieu de tout ça, avant qu'on parle des moments où vous êtes un peu à l'étranger, ou alors peut-être que c'est conditionné, vous parliez là en début d'émission, on, on ressent que vous aviez vraiment à cœur de pouvoir en vivre, de pouvoir transformer ça en votre passion, euh, parce qu'à ce moment-là, vous faisiez vos vidéos, vous faisiez encore des choses, je suppose, pour Upper C'est à partir du, de quel moment du coup que la bascule s'est faite concrètement, et que vous avez pu commencer à en vivre et à faire ça à plein temps ça a été très, très progressif. Il n'y a pas vraiment de « je paf, c'est bon ouais. ». Bien sûr, ça n'est ouais. pas fait ouais. du jour au ouais. lendemain, mais pas le fait de l'euro million. On euh, ah, va dire en, en termes de période. Euh, bah, en fait, le ce truc, c'est qu'il y a eu des petites opportunités de, de job dans le ciné pour toi et pour moi. Dans la pub aussi, on était juste là en mode euh, performeur de, de parcours. tu vois. Ce que mais c'est de parcours, euh, parce que performer, c'est d'autres trucs. Hein, performeur, hein, par X parfois. Tu <rire> Exactement, tu vois. Ce qui n'aurait pas forcément été pour déplaire à l'époque, on avait pensé, parce que la monétisation est bien supérieure sur une plateforme qu'on connaît. <rire> bien sûr, euh, je... il voulait faire les hardeurs. <rire> <rire> non, je regarde. Et, euh, et du coup, il euh, y, y a eu un petit peu de cash qui était rentré suite à quelques projets, tu vois. Et euh, ce qui est bien, c'est que quand tu manges des pâtes toute l'année, d'un coup, t as, t as, je crois que j'ai été payé 10 000 euros pour une publicité pour ouais. Armani, tu vois. Et c'est toujours bah, beaucoup, là, 10 000 euros, que... tu vois, mais, mais encore plus à l'époque. Et es en mode, waouh, mais je, je peux vivre pendant dix ans avec cet argent, tu vois. Ouais. Et, euh, et du coup, ça, ça nous avait permis un peu de liberté, être plus serein sur les projets. Et euh, du coup, on avait fait plus de YouTube, et donc c'est ça qui nous avait permis de développer le truc, tu vois, Après, avoir un peu de... Le truc, c'est que, tu vois, moi, jamais, je t'avoue que j'ai jamais travaillé dans autre chose que la vidéo, le parcours. Okay. J'ai jamais fait de job alimentaire, tu vois, ce que je me suis toujours dit toute ma vie, genre, c'est mon kiff et je veux vivre de ma passion. Et après, il faut juste mettre. Tu, tu, tu choisis tes curseurs. C'est est-ce que je veux vivre de ma passion comme un prince Et dans ce cas, ça va être dur. Ou est-ce qu'au début, bah. Vive Tu vois, on était en coloc. On avait juste un loyer à payer. On était dans une grande coloc. Donc, euh, je crois que le loyer par personne, il était genre à 350 balles, ce qui est acceptable. Tu et vois. Les, les, les appels, moi, je payais 120 euros de loyer. Ouais, pas, les appels, mal, ouais, tu ouais, vois, ouais. Tu vois, on ouais. était en mode 100 balles. Tu vois, vraiment, on gagnait pas, pas un rond mais on avait suffisamment pour avoir un toit avoir internet on avait notre ordi pour travailler manger à votre faim et ouais voilà tu as quelques voyages ici et là et... manger des trucs bas de gamme mais je veux dire on pouvait se nourrir on n'était pas malheureux et ça suffisait pendant très longtemps euh, honnêtement on a vécu avec moins de 500 600 euros par mois tu vois pendant de nombreuses années donc en fait c'est juste euh, tu remets en perspective euh, qu'est-ce ah que bon. tu veux faire et donc effectivement quand tu as 10 000 balles si ton seuil de vie, c'est 500 balles par mois, t'es bien. Avec 10 000 mecs, t'es en mode non, pendant non, 3 oui. ans, je fais ce que je veux. C'est un... ouais. marrant parce que du coup, ça donne vraiment une grosse perspective et une, une grosse compréhension de pourquoi c'était aussi important pour vous de pouvoir en vivre. Euh, c'est ça. Ce et le, et le, le, le truc, moi, je, ce qui est vraiment important, en fait, le, le, je trouve, c'est le bonheur au quotidien. Il faut, faut être épanoui dans ce que tu fais, quel que soit le, le salaire que, que t'en dégages. Tu vois. Et, et en vrai, nous, euh, je, je, je crois qu'on a été tout le temps heureux dans ce qu'on faisait euh, bon, il y a forcément des hauts et des bas tu vois, quand, quand, quand tu rushes un peu le projet parfois tu t'as en mode j'en ai marre de l'ordi mais on a globalement toujours été heureux tu vois. Et on a même à chaque fois des périodes de nostalgie, tu sais genre quand la période a un peu révolue passée, tu sais que ouais, ouais. par exemple on n'est plus en colloque à Sergi tu vois. Et du coup, on était un peu en mode ah en fait, c'était cool cette époque, tu vois. Alors que quand tu es dedans, on n'avait pas de problème, mais... on allait s'entraîner, ouais, ouais, ouais. personne, tu on vois. devait rien à personne, tu vois. quand t'es dans cette période, tu en mode ok next level, il est quand je veux je veux tu vois, veux... tu vois, alors que pourtant en fait, quand tu penses à cette époque-là, à chaque fois tu as une forme de nostalgie, tu vois et ça nous fait ça avec toutes les époques qu'on a bien sûr, mais ça c'est un truc très humain, le cerveau humain va retenir largement le positif. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui, peuvent... qui étaient des fois dans des relations toxiques, qui vont se dire oh, au final c'était si mal cinq ans plus tard ouais. tu vois ouais. ou alors des mecs tu vois moi à la fin de mes études j'en pouvais plus j'avais envie de mourir j'étais putain juste envie de faire de la création de contenu de tu ça sais, machin maintenant que ça fait quatre ans que je fais de la création de contenu à balle et à plein temps je suis là putain quand j'étais étudiant c'était pas mal quand même ouais, j'avais du temps ouais. tu vois <rire> <Le classique, rire> Car... t'as fait quoi en études d'ailleurs j'ai fait un master en digital marketing et en communication okay. à l'INSEC pas oh. à la meilleure école pas la plus nulle ça donne un peu ça m'a jamais servi. Okay. Bah, tu vois, moi, mes études dans la réal ça m'a jamais servi. C'est ça que je veux dire, c'est avec Paul, c'est qu'on est... Qu on <rire> ouais, est, est... Je pense toi aussi, vraiment, la génération YouTube, on a tout appris en regardant des tutos. Enfin, tu Total. Vois, typiquement, montage, after effect. Autodidacte, vois, tout ça. 100% YouTube, tu vois. 100% YouTube et il y a une mine d'or sur... Enfin... Les gens ne se rendent pas encore compte pour incroyable. certains à quel point Internet, c'est vraiment une mine d'or. Tu sais Quand quel point... quelqu'un te répond Google, mec, et ben, enfin, enfin, en fait, il te donne un bon conseil. Genre... L'un dans l'autre, il <rire> y a beaucoup de réalité ouais, dans ouais, ce Google. <rire> c'est assez marrant. c'est marrant. Et, et, et de fil en aiguille, donc du coup, comme vous dites, progressivement, vous avez pu commencer via des pubs, via, je suppose, au bout d'un moment, la monétisation. En tout cas, je vous le souhaite. J'ai eu Malek CSGO ici, il y a genre trois semaines. Je crois qu'il a fait des vidéos sur YouTube pendant 5-6 ans. Il a activé la monétisation en 2021. Ah ouais. Ah ouais. Oh, non, dur. <rire> Ouais, C'est-à-dire ouais. que le mec, il était pas conscient. Donc, je suppose qu'au bout d'un mois, vous avez eu la monétisation. Légèrement, petit. Bien sûr, légèrement, et on va en reparler. De fil en aiguille, qu'est-ce qui vous a motivé à commencer à pousser votre activité à l'étranger Même si vous nous avez dit que même avant de faire des vidéos, vous aviez commencé déjà un peu faire le tour. Euh, Ce qu'on vous a vu notamment, bah, du coup, en Bulgarie, au Brésil, mmh. à Hong Kong, j'en parlais, et bien d'autres. Et parmi tout ça, une fois que vous aviez porté votre activité à l'étranger, fait des vidéos et des projets là-bas, quel spot est-ce que vous avez préféré et quelle communauté du coup de parcours vous a un peu peut-être le plus marqué bah, Tu vois, moi, le, le, le, premier voyage, il est, le premier voyage pour YouTube, il est venu avec, je crois, le premier sponsor qu'on a eu. Euh, parce qu'il y a eu un sponsor sur Londres, en Angleterre. Non, ouais. non c'était une vidéo avec Mamie Twink. Oh euh, oui. en, en, en, en tout cas, on avait un projet de vidéo avec Mamie Twink. Et donc, on, on profitait d'aller à Londres, pour enfin en Angleterre, parce que c'était du côté de Rochester, quand on est. Euh, nord-est du coup et on profitait de ça pour aller, euh, pour aller faire deux trois vidéos tu vois et donc c'était c'était un peu le premier voyage et après euh, c'est un peu avec le comment dire les, les, les premiers sponsors qui nous ont permis de financer des voyages en fait tu vois et en fait nous on était vraiment dans l'idée bon on a on a ce petit équilibre fragile euh, comme les vidéos à Paris ne nous coûtent pas grand chose tu vois, on, on peut les produire et donc l'argent des sponsors il est quand même dédié en grande partie tu vois, à euh, créer des projets cools tu vois. on voulait vraiment que ce soit bon ok vous tapez 30 secondes de moi qui parle d'un sponsor tu vois on euh, revient le jeu mobile <rire> exactement tu vois mais en contrepartie, vous avez des projets qui scale up, qui sont qui sont plus cool, tu vois. Et, euh, et du coup, euh, dès qu'on avait un peu de, de sous des sponsors, tac, on partait. C'est vraiment l'argent ouais, parce que tu vois historiquement on a toujours adoré voyager. Enfin mmh. même euh, les premiers voyages, euh, l'ancêtre de ce qu'on est, donc parcours hits the roads, bah, on partait à l'étranger, tu vois, pas s'enterrer et tout. Mais c'est juste que bah ça coûte des sous de voyager, donc on n'avait pas forcément les thunes. Et c'est ouais. vrai qu'avec YouTube, bah, ça faisait du contenu cool. Et en plus de ça, comme ça, on pouvait euh, d'autant plus voyager. Et je pense ça nous vient du parcours aussi où c'est une communauté très internationale. Donc, pendant des années, tu es pendant dix ans, tu vas regarder les vidéos d'un mec qui habite au fin fond, euh, je sais pas, de l'Estonie par exemple. Mmh. Et le jour où tu as les moyens et que tu captes le mec et que tu lui parles, tu es en mode, bah vas-y, genre. Exceptionnel. Depuis dix ans, je regarde tes vidéos sur mon téléphone et là, je peux venir chez toi, m'entraîner sur les spots que j'ai toujours vu en vidéo. Les gars, ce feeling-là, quand, quand, quand tu vois un mur que tu as vu en vidéo il y a dix ans et tu es en mode, ah, en fait, c'est ça le saut, tu vois. C'est incroyable. Es un... Putain, je, je rencontre le mec. Et... Récemment, tu vois, il y, y a un mec qui a fait le Dakar, euh, parce que c'est un rêve et un projet qu'on a concrétisé il n'y a pas longtemps de faire le Dakar Rally à moto. Euh, un, un, un mec que je regarde sur YouTube, tu vois. Et euh, ils n'ont pas beaucoup d'abonnés, tu vois, je ne sais plus combien ils ont. Mais c'est quand même une grosse chaîne. Et euh, le mec me suit sur Instagram, mais genre out of nowhere. Vraiment, genre, il n'y a, a aucun lien entre lui et moi, il est juste, genre, peut-être vu. Et genre. T'es comme un enfant quand t'as ton mec de l'écran de, de, de qui te suit, t'es en mode, attends, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et c'est ce, ce feeling d'émerveillement. Il est, il est génial. Et t'as le même feeling, je pense, sur les jeux vidéo. Tu vois, genre, je sais que bah, tu vois, les GTA, je les ai poncés comme jamais. Ouais. Le jour où tu vas, euh, je sais pas, à Los Angeles ou une ville où il y a bah, les vrais décors, bien sûr. es en mode, je suis jamais venu de ma vie, mais je connais l'endroit, je sais que derrière c'est la rue... grande roue, là, Exactement. à Venice Beach. <rire> classique. C'est le même feeling en vidéo. Genre, pendant des années, tu suis des mecs sur des spots et ouais. le jour routier, t'es es en mode, bah, ouais, je connais, je Trop sais cool. que je peux sauter là et, et c'est ouf, quoi. Trop cool. Tout comme Tchernobyl, euh, euh, Call of 4, tu vois, quand tu vois en vrai le Oh, 50 000 ouais. people ouais. used to live ouais. here now ouais. it's a ghost town. <rire> vous avez les bons rêves ça me fait plaisir. T'as la, la phrase qui résonne. Moi, j'étais un gros geek de Call of Battlefield, de ouf, quoi, vraiment. Et, euh, bon souvenir. Ouais. Le feu. Et parmi tout ça, c'est quoi les, les spots du coup avec un peu de recul que vous avez préférés un seul. Allez, si vous voulez dire un seul chacun. C'est quoi, quoi le spot C'est spot roofing, parcours, paysage, on parle de quoi Un peu tout ça. Genre un pays qui réunissait le plus de trucs que vous avez vraiment kiffé, que ce soit niveau parcours, niveau réalisation, niveau euh, mmh. tout ça. Très subjectif, hein. vous n'allez peut-être okay. pas me donner la même réponse ouais. chacun. Peut-être vous, toi, tu vas me dire le Brésil et le Hong Kong, tu vois, ou... Moi je dis. Dirais... le roi. <rire> <rire> De ouf. Ouais. Moi je dis Hong Kong, tu vois. J'avoue, si tu me dis le... Noisy-le-Roi, je suis déçu. <rire> non, non, non, ouais, Hong Kong, parce que visuellement, euh, c'est dingo. C'est vrai que c'était ouf. Ouais. Euh, en termes de parcours, c'est trop propice. Tu vois, t'as des jumps de toi en toi qui sont pas si loin, ils sont accessibles, tu vois. Et. Euh, visuellement, c'est dingo. L'ambiance est cool. Euh, c'est vraiment des paysans. Euh... Je me rappelle, c'est le seul pays, tu vois, Hong Kong, je pense que je le rejoins aussi sur Hong Kong, où euh, la route dans le taxi de l'aéroport jusqu'au centre-ville. On était vraiment collés, on se parlait plus, on était collés à la vitre. à la, en train la vitre. de regarder ouais, en mode, ouais. putain, il y a des tours géantes. On a toujours vu ça en vidéo. Euh, graphiquement, c'est incroyable. C'est Blade Runner, le truc. Ouais, tu as, ouais, as, une... as le quartier de Hong Kong, c'est le plus densément peuplé au monde. Et euh, visuellement, ça se ressent, tu vois. t'as as des tours hyper fines et étroites, des, des, des lumières un peu différentes en termes de température, donc beaucoup plus bleues, tu vois, et du coup, qui contrastent. Et en termes de photos, tu te régales. Enfin Vraiment, c'est, ouais, je pense, à Hong Kong, un hein, des... Ouais. Ouais, ouais. Je pense que je te rejoins, ouais, c'est vrai. Hong Kong, ouais, ouais, ça avait l'air super. Et on aimerait bien retourner en vrai. Ouais. Même la vidéo où vous montez juste à un moment une grue comme ça et où il y a tout euh, les bâtiments et la chaudière. Oh, tiens, il y a un mec sous sa douche et tout machin. quand ouais, ouais. vous arrivez en haut, vous prenez des photos et tout. Et tu sais que ça nous est jamais arrivé de voir vraiment une jolie fille sous la douche, tu vois. Enfin, genre, je, <rire> oh. jamais, jamais on a été euh, genre. Euh, bon, il y a toujours la belle vue, tu vois, mais. Mais jamais on a vu des trucs comme ça. Ah oh, putain, sympa la nana qui se ronzait, tu vois. Oh mais tu... Non mais après, franchement, quand tu... Mais est-ce que en dehors de voir une meuf ou quoi, est-ce que vous avez déjà vu genre des gens en train de genre ronfler ou alors être juste sur la télé et genre ils se retournent, ils vous voient et ils sont comme ça, genre Souvent, ils nous voient pas. Euh... Genre freak out un peu, genre vous faites peur à quelqu'un. Franchement... Ça, ça peut arriver... Euh... Enfin, s'il y a des exemples, à la grue de Hong Kong, tu avais les, les ouvriers forcément, es quand on redescend et le chantier est en activité... Donc ils deux Européens, euh, qu'est-ce qu'ils brandent là, tu vois, donc ils sont un peu, un peu surpris. Mais, euh, mais c'est déjà arrivé même, tu vois, des mecs de la sécu qui, euh, qui dorment dans leur caisse, parce qu'il bah, est 4h du mat' quand on le fait, tu vois, et genre tu passes à 4 pattes, et le mec il est vraiment, es à cette distance, ouais. on est juste à côté. Donc il y a un côté jeu vidéo aussi ouais. un peu, tu en mode Splinter Cell, où vraiment tu... tu Infiltration quoi. Exactement. Mais, euh, mais des gens qui ont eu peur, euh, c'était pas sur des trucs très vénères, euh, j'ai des souvenirs de training où on s'amusait même parfois, à, genre peut-être tu grimpes un truc, et vu que tu es au-dessus du niveau euh, des yeux, pour eux, les gens, tu es invisible, tu vois, même ils sont sur leur téléphone, ils te voient pas. Et on aimait bien faire des petits cris au-dessus, genre... Euh, oh les gamins, on vraiment des trucs de gamins, <rire> tu vois. Ouais. Mais, ouais, mais c'est trop drôle. Sur un lampadaire. Oh exactement. Non mais c'est exactement ça, c'est trop drôle. drôle. C'est exactement ça. Et tu les vois chercher, tu vois. Ouais, oh, c'est marrant. Et parmi ces communautés que vous avez pu rencontrer, du coup, peut-être de gens qui font du parcours, ces gens-là et tout, est-ce qu'il y a une communauté en particulier qui vous a tenu hmm. à cœur ou qui vous a marqué moi, je dirais Big Up aux Ukrainiens. Moi, dire Ukraine. Franchement, euh, bah, déjà de par ce qui se passe en ce moment, euh, et, et aussi parce que c'est des gens adorables, tu vois, et que, euh, qui, qui, qui ont eu à cœur de nous montrer leur pays comment eux le voyaient et, euh, et passer beaucoup, beaucoup de temps avec nous, alors que tu vois, ils nous ne fait rien. Bah ça, ils vous doivent rien. Ouais. Hyper. que En 2015, généreux, la, ouais. la première fois on est venu, bah, le pays était encore un peu dans la reconstruction de la révolution de Maidan, tu vois. Et le premier truc qui. Enfin, déjà, les gens qui nous voyaient dans le pays étaient en mode des étrangers, enfin reviennent des touristes, parce que c'était genre fermé de, de, de tout part, tu vois. Donc, déjà, les gens étaient contents de voir des étrangers euh, dans leur ville. Et toute la communauté du parcours, et puis même de l'exploration, les mecs qui font de l'Urbex et tout, ils nous montraient plein de spots, ils nous faisaient la visite. Euh, ils nous ont emmenés bah, sur les spots classiques des grandes églises à voir, Motherland, enfin tous les trucs, et ils nous montraient genre vraiment en mode guide touristique. Et je pense à Sandra, qui était, euh, on va dire, notre guide principal, euh, vraiment une meuf incroyable qui, genre, vraiment, elle a passé, je crois, les deux semaines, on était là, tous les jours, euh, matin, midi et soir, oh à nous vrai. emmener, euh, montrer les spots, euh, faire du parcours, nous montrer des spots de parcours, à organiser des, ce qu'on appelle des jams, donc des rassemblements de gens qui font du parcours. Donc, du coup, toute la communauté parcours de Kiev se retrouvait avec nous dans des spots qu'ils connaissent, tu vois. Et en plus de ça, vu que le sport est français, et que je crois, je crois que, les, en fait, ça qui était drôle, c'est que quand on est venu en Ukraine en 2015, genre, on était les deuxièmes Français à venir faire du parcours à Kiev, et le premier groupe avant nous, c'était les Yamakasi, tu vois. Donc pour eux, c'était oh, un truc de fou. le ouais. style Tu vois, on était les seuls Français après les Yamakasi à être revenus dans le pays pour pour s'entraîner. C'est trop style. Et les gens étaient refaits, alors que bah on est personne, tu vois. Ouais, bien sûr. Enfin, à ce moment-là, vous n'aviez pas, pas encore même. la grosse chaîne YouTube et tout. Ouais, magas, puis même ouais. sans ça, tu vois. Mais genre je pense on... qu'ils s'en battent les couilles. Enfin, c'est ouais. vraiment, vraiment, tu vois, c'est c'est des personnes ultra humaines, tu vois. Carrément. Et quand quand t'apprends à les connaître, c'est enfin, vraiment la bonté humaine de ouf dans ce pays qu'on a ressenti et la la chaleur des gens, tu vois. Ah mais en plus, pour être allé à Kiev. J'ai vu des gros blocs mmh. d'ex-URSS, tu as des ouais, ouais. gros bâtiments, ouais. immenses, des trucs, ça doit en faire des spots. Hein. Ouais, ouais, c'est a pas a... ça qui doit manquer la ouais, voix. non c'est mmh. clair. Mais même pour l'exploration urbaine, c'est une mine d'or, quoi. C'est le paradis, ouais, parce que si tu veux, comme, comme forcément euh, bah, les finances n'étaient pas joyeuses, tu vois, la chute du mur, euh, et qu'ils avaient de l'espace, ils n'ont pas détruit des trucs où ils s'en fichaient, tu vois. Ils, bah, ils, ils ont laissé, euh, parce que tu vois, il n'y avait pas d'argent pour détruire, ça coûte de l'argent de détruire un bâtiment, tu vois. Et du coup, euh, ce qui fait qu'il y avait des trésors d'exploration, des vieux labos secrets, des trucs qui ont été abandonnés encore dans leur jus, tu vois, euh, aujourd'hui. Et euh, du coup, euh, nous, on y est allé en 2015, en 2017 pour le tournage du Projet Explore, en 2020 euh, à l'annonce du deuxième confinement euh, pour tourner des vidéos aussi là-bas. On s'en est parlé. Et euh, donc c'est vraiment un pays dans lequel on a beaucoup d'attaches euh, amicales. Euh, et puis surtout au lieu, à la grandeur. Même de... ceux qu'on a rencontrés sur place qui sont aussi venus à Paris. Donc là, on ouais. leur a rendu l'appareil pour bon. leur montrer les spots. Ah, ça fait plaisir, eux, ça. Et... Ah, de ouf. Cool, ouais. Ouais. Ah, ça, vraiment, des communautés soudées comme ça, ça fait, ça fait plaisir. Ouais. Dans, dans, parmi votre évolution, etc., notamment en 2019, vous avez eu un, un gros problème. C'est un problème de démonétisation qui a pas mal impacté votre chaîne. Donc démonétisation, c'est-à-dire que les vidéos n'ont même plus de vues, alors qu'elles font beaucoup de vues. En plus, parmi les gens qui ont fouillé un peu dans les scripts et dans les trucs YouTube, ils ont remarqué mmh. que les vidéos démonétisées étaient l'une un dans l'autre aussi moins suggérées. Donc ça a aussi un impact sur le rendu final de ces dernières. Euh, on est en 2022. Est-ce que vous avez pu régler un petit peu le souci Comment est-ce que vous avez traversé cette période Qu'est-ce qui s'est passé Comment ça s'est passé Pourquoi Alors On s'attaque à un très gros problème <rire> <rire> qui nous fait mal au cœur. Mais euh, ouais, c'est bah vrai que sur YouTube, bah, pendant très longtemps... Tu vois, tu pouvais même trouver des vidéos un peu euh, dangereuses et tout, et avec des histoires d'accord de, avec les majeurs et tout. YouTube a été contraint de justement segmenter un peu euh, les trucs démonétisables et tout. Et donc nous, en 2019, on a pris plein fouet ce truc là où tout ce qui était bah, parcours sur les toits, exploration, enfin dès qu'il y avait une sensation de vide, du coup, on était catégorisé dans les gens qui se mettent en danger, mais en mode thé auto euh, automutilation. Ouais. ouais, exactement. On était vraiment dans cette catégorie, tu vois, ce qui est assez différent de ce qu'on fait. Et avant les sponsors, nous, on commençait du coup à avoir un peu du tumeur, On money, en mode ah putain, cool, c'était l'argent magique un peu, tu vois. Et du coup, on se dit cool, on va pouvoir pour produire des choses. Et là, d'un coup, sproum Genre zéro. Walou. C'est que tu, enfin, tu vois, ouais. c'était vraiment, ça faisait tout juste six mois qu'on était sur YouTube, donc on n'était pas encore très gros, et on passait de j'ai envie de dire, je crois que c'était 1800 dollars par mois en monétisation, mmh. à vraiment 250. Genre vraiment, tu oh vois là, la différence là, là, là. de ouf. Ah, ça coupe les jambes, quoi. Et ah, ouais, de non, de ça, te, ça te met dans la merde. Et donc, ce qui a été cool, c'est que bah, du coup, on a parlé honnêtement à la communauté, leur dire, bah voilà le problème qu'on traverse. Donc, on a ouvert un Tipeee. Et donc là, les gens ont été en rendez-vous et euh, donc, ils donnent ce qu'ils veulent tous les mois. Et du coup, on en échange, toutes les photos qu'on fait, ce qu'on en fait beaucoup, beaucoup tous les mois, on leur envoie à la fin du mois, ceux qui ont donné pour faire des fonds d'écran, faire ce qu'ils veulent avec, tu vois. C'est ça. Et du coup, ça, on a une vraie réponse. Et donc, tous les mois, on a en moyenne 4000 euros qui tombent grâce au Tipeee. Et ce, depuis 2019. Donc, oh c'est vraiment la communauté qui nous finance. Oh bien. Et c'est un truc de fou. Et en vrai, sans ça, on ne pourrait vraiment pas continuer. Magnifique. Et Et c'est une liberté de se dire, OK, la, la, la communauté, elle me back up. Euh, moi, je suis libre de produire tous les contenus sans me soucier de, est-ce que ça va plaire à l'algorithme YouTube, tu vois. Et ouais. du coup, c est, c est, euh, Parce que nous, on l'avait vraiment pris comme une censure, tu vois. Et du coup, avoir cette liberté retrouvée, c'est euh, vraiment été incroyable. Avec des gens qui nous suivent aussi sur Twitch, sur YouTube et tout. Et euh, c'est trop cool, quoi. Mais ouais, la motivation, il y a eu vraiment des hauts débats où... Bah, du coup, à partir de cette époque-là, ça a été très dur sur les quatre premiers mois. Et ensuite, c'est revenu un peu plus à la cool. Mais par contre, tous les contenus trop extrêmes, genre grimper des grues et tout, c'est tout le temps démonétisé. Ok. Et à la limite, je peux comprendre, parce que c'est vraiment une branche très extrême. Un truc, c'est tous les trucs marrants, ils sont démonétisés, tu vois. <rire> euh... De base, parce que votre chaîne est flaque, quoi. Ouais. C'est ça. Et, et vraiment et... depuis... Euh... Ouais, c'est vraiment depuis 2020, là, il y a deux ans, ou là, ça fait deux ans qu'on prend cher de... Genre vraiment, déjà, de base, dès qu'on sort une vidéo, même je sors une vidéo dans mon canapé où je raconte des blagues. Ou ouais, où tu dis, euh, compte jusqu'à 10. Euh... En fait, de base, ça va être démonétisé. Donc, il faut que je fasse appel pour qu'un humain aille voir et la remonétise. C'est un enfer Donc déjà, ça, c'est la galère. Et en plus, maintenant, plein de contenus, même du parcours, dès qu'il y a un tout petit peu de hauteur, c'est démonétisé. Alors que tu vois un sport plus reconnu comme la moto, par exemple, ouais. les mecs qui font des stunts en moto avec des triples backflips, c'est ultra extrême. Mais il n'y a pas de problème parce qu'il y a le côté, euh, c'est un sport qu'on connaît. Parce qu'ils qu ont un moto, casque. Un Mais de ouf, Et tu sais que moi, je me sens personnellement plus en danger dans mes entraînements de moto quand je roule et parapente, que dans 10 ans de pratique de parcours. C'est ouais. Mais et en fait, mal malheureusement, l'algorithme ne fait pas la différence entre un mec lambda qui va se mettre en danger et un mec qui fait du parcours depuis 12 ans, qui a 100% d'expérience. Et j'ai fouillé du coup dans les, les trucs qu'on lit jamais. Là, ouais, et, les euh, petites on, lignes, on, on machin. Accepte. Et donc, YouTube a inscrit, je trouve ça assez grave dans les petites lignes, qu'ils ont vraiment écrit noir sur blanc que le sport, le parcours, dans des hauteurs assez impressionnantes, est totalement euh, démonétisé. Donc, tu vois, c'est le seul sport au monde qui est inscrit dans la charte de YouTube. donc oh quoi lui, il est démonétisé. Ouais. Et alors que Je le base jump, il n'y okay. a pas de problème. Le wingsuit, il n'y a pas de problème, alors que c'est super extrême, tu vois. Et c'est un truc. Mais en doux. plus, même le base jump, comme tu as dit, c'est ultra dangereux. Ouais, ouais. Mais peut-être pas, il y a un parachute, donc ils doivent se dire, euh, c'est safe, tu vois. Il y a plus de morts en base jump. Ouais, pour le coup, ouais. justement, qu'en parcours. Ouais. Après, bon, peut-être que c'est aussi, vu que tu sais, c'est des mecs un peu comme ça, c'est peut-être aussi le côté euh, illégal. Alors ouais. Ça doit être un mélange de danger et d'illégalité qui fait que... Ah ouais, mais je... En tout cas, je suppose, je ne hein, les défends pas. Bien sûr, mais je pense que, tu vois, on peut trouver des contre-exemples partout et ouais. des contre-exemples qui font ne pas comprendre le truc. Quoi, bah vrai, ce qui euh... serait cool, c'est que je comprends qu'il y ait ces règles et c'est absolument normal, tu vois, mais qui devrait <coughs> être euh, peut-être une pastille sur certains créateurs qui sont validés, qui sont là depuis longtemps, qui n'ont ouais. jamais eu d'accident, ouais. pour euh, que le robot, du coup, ne vienne pas euh, casser les couilles. C'est ouf, parce que depuis, chances, la... depuis la loi COPA, moi, en tout cas, c'est comme ça sur mes chaînes, Genre, quand je sors une vidéo, il y a une liste de. Je sais pas si vous, c'est ça. En gros, il y a une liste de trucs, genre insultes, ouais, sujets, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, Et si par exemple, il n'y a rien, je coche tout en bas, rien. Il mm -hmm. y a encore une mini-analyse derrière, mais après, derrière, j'ai ma monétisation directe. Ouais. Vous, même si tu coches ouais. et qu'il n'y a rien, de ah, ouais. faire, imaginons, tu as parlé là comme ça dans ton. Absolument. Euh, bah, de base, démonétisé. De base, démonétisé sera en orange là. Ouais, ouais, ouais de ouf. Bah si tu veux, on a fait le... une vidéo genre... Euh, une vidéo bonus où euh, on est vraiment assis dans un canapé et on annonce euh, la sortie d'un shop photo, du livre, euh, on parle du procès du Brésil, machin. La vidéo a été démonisée alors qu'on est juste assis dans un canapé et qu'on parle de ses ouais. projets. En fait, votre chaîne est vraiment flag, quoi. Et elle a été moins de 18 aussi, cette vidéo. Alors qu'on est assis dans un canapé. et On explique juste des trucs de. on sort un livre et c'est génial. Franchement, c'est vraiment un truc ouf. Moi, moi j'avais quand même tendance à penser que le robot, il a ses défauts. Hein. Mm. Mais bon, il est là, il analyse et puis voilà, on voit... Mais vous, j'ai vraiment le sentiment qu'en fait, il analyse pas, c'est juste tac, et ensuite, il faut absolument que l'humain vienne ouais. derrière, et des fois, ça prend plusieurs jours en plus. Ouais, carrément, ouais. ouais. Et puis, puis, puis, puis t'as as des vidéos qui sont aussi monétisées, à tort, tu vois. Ouais, <rire> bah, c'est vrai qu'il y a une grue que j'ai faite, et vu qu'elle est de nuit, peut-être que le robot analyse mal, et euh, je fais des trucs ultra extrêmes sur une grue, c'est de nuit, et elle est monétisée. Ouais, je comprends pas. Et voilà, il y a une justesse un peu rageante quand, parfois, c'est ton moyen de produire des trucs, tu vois. Carrément. Et c'est pour ça que tu vois de plus en plus on se détache vraiment de ça pour euh, pas se sentir impacté parce que du coup c'est un algorithme qui gère ta vie, Ouais. combien horrible. tu gagnes et c'est un truc de ouf quand même Star. une machine virtuelle t'impose combien tu gagnes, ce que tu dois faire si tes vidéos marchent et c'est pour ça que de plus en plus on essaye de, voilà, de on fait nos projets, on se fait kiffer et puis euh, advienne que pourra tu vois En plus pour des mecs comme vous qui aimez bien justement euh, le, le parcours qui est aussi euh, beaucoup une discipline où, euh, la liberté, le sentiment de contrôle. Exactement. Ouais. Tu vois, tout ça, dépendre. De... Mais le truc, c'est que, tu vois, au début sur YouTube, on avait retrouvé un peu <rire> ce côté, waouh, on crée ce qu'on veut, c'est cool, tu vois. Ce qui, qui nous avait vraiment brimé à la fin dans la pub où c'était très scripté, tu vois. Et, et c'est vrai que c'était un peu une claque de se dire, ah putain, même là, en fait, on n'a pas totale liberté. C'est pour ça que Tipeee, c'était vraiment une bouffée d'air frais, tu vois. Et que bah, les sponsors qu'on a nous aident à, à, à trouver cette liberté, tu vois. À fond. Ouais. Au milieu de tout ça, dans quelle mesure est-ce que le Covid ça a impacté un peu vos activités Parce que vous vous êtes des créateurs en plein air entre guillemets. Euh, vous aviez même, moi <rire> bon, c'est vrai que l'expression elle est marrante. Vous avez même ajouté à votre arc et on l'a vu il y a quelques instants des voyages et tout. Comment est-ce que vous avez deal le moment où pendant des semaines on a dû rester chez nous Alors autant deuxième confinement, j'ai entendu que vous êtes allé en Ukraine et ça a donné un peu de liberté. C'était l'Estonie ici coucou. Mais le premier et puis la limitation au niveau des voyages et tout c'était comment du coup ouais, le Covid ça a été euh, difficile, moi le, le premier confinement j'ai vraiment mal vécu En plus pour l'histoire personnelle c'est que je devais déménager Et en fait je devais avoir les clés de mon appart euh, le lendemain du jour où ça a été annoncé que c'était confiné Oh la mort Donc en fait j'ai dû vivre le confinement euh, dans un appart entièrement vidé Où il n'y avait plus internet, plus rien Donc mon premier confinement je ne pouvais pas sortir m'entraîner Je n'avais pas internet pour euh, même faire des lives ou autre J'étais dans mes cartons et j'étais en mode galère de ouf donc moi vraiment c'était horrible ce confinement et je veux plus jamais revivre ça. Oh, C'est pour, pour ça que le deuxième vraiment on est parti tu vois. J'ai dit à Paul s'il y a reconfinement on se casse tu vois. Et en fait ouais donc ces trois premiers mois on était, on était à Paris. Moi j'avais déménagé genre un peu avant donc j'avais eu de la chance tu vois. Euh, parce qu'on était en coloc à Vitry euh, ouais, à l'époque c'était un, ouais. un chouette spot là bas. Et, euh, et du coup, euh, on se dit, bon, écoute, on va être un peu sérieux, on va faire des vidéos euh, en confinement. Donc on avait écrit un petit projet historique sur un jeune aviateur qui était allé se poser dans le bloc de, de l'Est, en pleine guerre froide tu vois ouais. euh, essayer de trouver des parades pour euh, faire des vidéos quand même en restant devant l'ordi quoi ce qui est euh, pour nous pas facile tu vois parce que ouais nous il faut savoir on est vraiment en flux tendu on est on n'est pas le genre de youtubeur avec huit vidéos d'avance on sait pas faire nous c'est vraiment quand on a fini le tournage de celle qui vient de sortir vous montez on monte et puis en fait faut retourner la suivante tu dans l'engrenage tu vois donc vraiment vrai. ce confinement on était en mode il bah, va falloir produire du contenu pendant tout ce confinement quoi exact et donc on a on, on a fait les vidéos un peu comme ça donc, on a fait des best of live aussi pour remplir best les of trous live. Ouais, on était à une vidéo semaine donc il faut remplir tu vois à, ouais. à fond et sur la fin quand ça s'est détendu du slip un peu sur les autorisations de sortie pour faire du sport là on est parti faire des trucs dehors en mode on a une heure et demie pour tourner mec hein on a ouais. même fait une vidéo je crois une heure et demie dans Paris pour euh, ouais, ouais, un ça, truc vrai. comme ça et, euh, et du coup euh, on était des bons clients franchement jusqu'à la fin presque et après euh, dès qu'on a pu partir on est parti je pense et donc il y a eu toute cette période un peu d'immobilité à Paris où c'était le confinement, pas confinement, tu ne savait pas trop. Tu vois. Et donc pendant cette période-là, c'est vraiment là on s'est dit en fait on ne peut plus travailler à Paris, on se casse. Et du coup euh, là on a vraiment commencé, euh, on avait quelques sponsors je crois, ouais. qui nous permettaient de partir. Et donc on est vraiment partis à fond et du coup euh, presque tous les projets qu'on sortait c'était des voyages parce qu'on passait dix jours quelque part et on produisait quatre vidéos ce qui pour nous était, était genre un peu l'équilibre de rentabilité sur le voyage tu vois et, euh, et voilà du coup en fait paradoxalement on n'a jamais autant voyagé que pendant le covid tu vois parce que vivre à paris devenait enfin tourner à paris en tout cas devenait ouais, compliqué le, le truc euh la chance, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, mais le fait qu'il y ait le Covid et que ça nique plein de pays en termes de tourisme, et bah du coup les prix étaient super attractifs. Mmh. On n'a jamais payé des billets d'avion si peu chers, Si peu cher, ouais. On n'a ouais. jamais euh, dormi dans des Hilton, mais parce qu'ils étaient à moins 60% et que ouais. c'était le même prix qu'un hôtel de merde, tu H vois. H Hong Kong, euh, 10 jours à Hilton, euh, top of the pop, euh, 500 euros. Ouais, pour 10 jours wilton tu vois, le c'est quand même... c'était à 50 euros la nuit, le, le, le F1 sur le périph' il est à 75 euros, tu vois. L'enfer, <rire> ouais. ouais. Les... ouais. ouais. Donc, euh, donc ouais, ça c'était aussi un, un truc en plus, de ça coûtait pas trop cher, et donc ouais. on a profité pour se dire, vas-y, euh, là on a envie de voyager, c'est le moment, et puis la conjoncture fait que bah, c'était pas trop trop cher, quoi. D'accord, parce que moi je me disais, pour des créateurs qui vont souvent dehors, qui produisent dehors, qui doivent s'entraîner, alors en plus vous avez beau être un peu des, des, des, des, des, des, têtes, des têtes brûlées parce qu'il y a des moments où vous faites des conneries on en parlait tout à l'heure mais c'est vrai qu'à cette époque avec un petit peu de recul même si foncièrement ça aurait rien changé que la nuit vous alliez faire peut-être deux mmh. trois trucs dans paris ça aurait été votre risque personnel et vous auriez pas <rire> fait accroître l'épidémie de ouf euh, vous auriez eu un shitstorm de malade mmh. à cette époque là vu comment ouais. oh, c'était très euh... ça, le truc là, la responsabilité ouais, mais le truc c'est que bon autant genre deuxième troisième confinement euh, les gens compris tu vois ouais. autant, le premier l'annonce était euh, intéressante tu vois moi je me rappelle j'avais habité je, je venais d'emménager dans le 9e j'ai la chance un petit balcon, tu vois, ça a pas été le cas de tout le monde. Et euh, j'ai vu les, les flots de personnes qui euh, s'expatriaient, tu vois, vraiment qui allaient dans euh, paris garde du Nord, mais tu, sais, tu les voyais avec leur sac de rando et tout, tout le monde quittait Paris, ce, que, ce qui est compréhensible de ouf, tu vois. Et, mais tu avais vraiment un, un vent de terreur et les premiers jours, le confinement était strict, tu vois. Et du coup, tu voyais Paris vide. Enfin, je pense qu'on a tous ouais. vu ces images, tu vois, et on est tous un peu sortis vite-teuf, quoi. Mais euh, donc, ouais, donc en fait, quand tu vois Paris vide, tu es le seul mec dans la rue. Tu te dis, oh, en fait, peut-être je vais Ouais, ça se trouve, c'est un danger biologique, bactériologique de ouf, tu vois. Et du coup, tu sais pas. Et... C'est qu'il y avait des trucs dont on savait pas trop ce que c'était à cette époque. Ouais. Tu vois. moi, j'ai vraiment souvenir de je rentrais des courses, je me lavais les mains de ouf, je lavais mon téléphone, je... ouais. chose que je fais rarement, tu vois. Euh... Vraiment, je mettais du savon sur mon écran de téléphone. C'est vrai qu'à cette époque-là, on savait pas encore que même si, bien sûr, il y a certains jeunes qui ont été frappés, c'était essentiellement des vieux qui en mouraient ouais. et qui avaient vraiment des séquelles graves, quoi. Mais t'as eu des, oui, et puis tu, tu sais pas, donc tu te dis, ça se trouve, en fait, c'est vraiment grave. Ah, ouais, c'est la peste noire. Ouais, quoi. Ouais, ouais. Coup, ouais. Du coup, dans le dos, tu fais pas le con. Mais euh, et puis après ouais enfin on a, les gens ont commencé à comprendre ce que c'était. Et... Mais c'est ce que tu disais, c'est qu'il y a un peu ce paradoxe de toute l'année, on fait rarement des trucs vraiment légaux, tu vois. <rire> et genre là, les gens.. Enfin, on a été sage parce que justement, on savait qu'ils allaient nous reprocher d'avoir franchi l'internet, ouais, alors que c'est notre quotidien en fait. De ouf. Ils vous attendaient un peu au tournant. <rire> <ouf>. Et sachant <rire> qu'en plus de ça, on est. Enfin, tu vois, moi, je vais jamais en soirée. Euh, je vais jamais trop dans la foule parce que ça me gonfle, tu vois. Donc, je suis vraiment toujours sur mes spots où il n'y a personne. Donc, j'aurais pas croisé d'humain, tu vois. Et, bah d'ailleurs j'ai jamais eu le Covid, même encore aujourd'hui. Je fais partie des, des survivants. As jamais eu le Covid ouais, ouais. Pareil. Ah batte. Ah Moi, je l'ai eu deux fois. Ah ouais ouais. ouais. Jamais. Enfin, le, ça ça pro... partout. Euh, la fois, ouais. je pense pas. <rire> <rire> tu sais, les plans à 15, ça aide pas, quoi. Je <rire> sais pas où, ça change de salive, tout ça. Non, non, euh, j'ai eu le Covid une vraie fois et c'était à Noël, et genre le Noël dernier, tu vois. Ouais, comme tout le monde, ouais. Et du coup, euh, ouais, c'était euh, le variant contagieux, là. Et euh, donc, ouais, j'ai eu nouvel an, chacun de son côté avec la famille, tu sais, c'était le cas de beaucoup de personnes. Mais ouais, juste à ce moment-là, je l'ai eu, euh, triple vacciné. Autant te dire que là, au Portugal, en plus, où je vois son père, tu vois, je... Ouais. la, la flèche Tu bon. Là. Ouais. Vrai, quand t'habites vraiment en campagne ou ailleurs, euh, bah, ouais. moi je vois mes parents dans le sud, hein. le, le premier voisin il a à 800 mètres donc euh, eux c'est à aller tu vois, c'est ouais. un grand jardin. Mais ouais. mais pareil, tu vois, genre le, le, le masque en plein air pour des gens comme As, tu vois. Ouais, es en mode, ouais, euh, ouais. Moi, moi ce qui me fume vraiment à cette époque, quand on, encore on savait pas et qu'il y avait mmh. beaucoup de, de, de poids mental, on va dire, ouais. c'est. <rire> Je me permets d'utiliser des mots durs, mais cette attitude de Poucaf, des gens qui allaient dans des parcs pour prendre des vidéos et dire ah « bah Regardez les parisiens, oh, c'est à cause de vous, je, euh, ouais. vous allez faire du jogging dans les parcs. » Euh, On va jamais s'en sortir! Non, mais après, il ah. y avait plein d'incohérences ah. aussi, tu vois. Genre, ok, le jogging est autorisé, donc tu te dis, tiens, les mecs vont faire un peu de sport en plein air, c'est cool, tu vois. Euh, Montmartre, c'était le seul endroit dans, dans un rayon de 5 km où je pouvais aller courir, tac, je vais courir sur les marches, pof, Disneyland, la queue, le, tout le monde sur les mêmes marches qui se font 2 mètres de large, et genre vraiment euh, collé, Et t'es en mode, il y a plus de, densité, plus de densité là que quand je fais mes courses. Et tu sais, les mecs qui respirent, qui font le sport et tout, tu vois. Donc. Je trouve que c est, c est, ça a dû être hyper compliqué euh, gérer tant de populations, tu ouais. vois. Et puis, pareil, c'est une ville qui est ultra dense. Euh, du coup, ouais, c'était ouais. compliqué, pareil, pendant le confinement. Ouais. Ah là là. Mais savoir que vous avez pu passer un petit peu le truc, même au niveau de votre contenu et tout, bon, l'un dans l'autre, la finale. Oui, et... ouais, carrément, carrément. Ça va, ça va. Est-ce qu'au milieu de tout ça, je mixe un peu les questions et tout, est-ce qu'une fois, à deux, vous êtes déjà arrivé devant un obstacle et l'un de vous deux a eu genre une appréhension qui fait qu'il a refusé de le faire. Et si oui, c'est lequel Ouais, ça arrive, hein. tout le temps en fait. Mais genre même là dans les tournages euh... et puis souvent, tu vois, t'arrêtes devant, tu vois, ah ouais non c'est dead. Et puis ton pote tu vois, vas vas-y regarde mieux quand même. Peut-être ça se fait, tu vois. Et là, ah ouais, vas-y peut-être. Ah mais une fois où vraiment genre paralysé quoi, genre vraiment genre je le sens pas. Genre t'avais cette voix chez quelqu'un ah, ouais, ouais. qui t'a dit je la sens pas. Bah ça, c'est beaucoup arrivé sur les entraînements à l'époque, tu vois, ouais. où, euh, vraiment sur la progression et tout. Après, avec le temps, bah, tu connais ton corps, tu connais juste visuellement, tu sais si tu es capable ou pas. Mais euh, je pense le truc le plus récent, c'est quand on était à Bangkok, là, y a, en début d'année, mmh. où on est monté sur des toits pour faire des sauts de parcours un peu mythiques. Et j'avoue que quand je suis monté sur le toit et que j'ai vu le saut, je le sentais pas. J'avais vraiment, une espèce de prémonition de « tu vas le faire ». Tu vas glisser et tu vas mourir. J'ai vraiment eu ça et j'étais paralysé en mode je ne veux ouais, pas faire le faut, saut. Il faut t'imaginer vraiment de toi, euh, lisse, aucune réchappe possible. Quoi. Vraiment, tu dois sauter. Si tu pas la distance, tu es en bas et c'est fini. Quoi. Tu vois, parce que ouais. assez de mètres pour que ça voilà, Et vraiment, euh, j'ai vraiment eu ce feeling dégueulasse et tout. Et je fais, du coup, j'ai dis à Paul, bah, vas-y, je ne le fais pas. Donc, j'ai fait un autre saut plus facile derrière, déjà pour me mettre un peu en condition. Ouais, pour te mettre en, en confiance et tout. Ouais. Et, euh, et tu vois, Paul, lui, il le sentait bien, il l'a fait. Et je sais qu'en temps normal, normalement, euh, moi, j'ai moins de difficultés sur ce genre de saut que lui. Donc si lui il le fait bidon, c'est juste que c'est dans ma tête qu'il y a un problème, tu vois. Et le fait qu'il fasse ça, bah, ça m'a aidé à prendre confiance. Donc j'ai fait plein de fois les petits sauts à côté. Et t'as pu coup, le faire après En finalité, j'ai fait le saut sans problème, tu vois. Il n'y a mais pas de souci. Mais tout seul, je ne euh... l'aurais jamais fait. Mais ouais. le fait qu'il soit là, qu'il me soutienne et qu'il me montre que bah, en fait, ce n'est pas si dur, ça m'a aidé à, à dépasser, tu vois. C'est mais tu vois, moi, psychologiquement, c'était l'inverse. Clément qui ne fait pas le saut, ça me fait douter sur mon regard, tu vois. Je suis en mode, moi, je le sens bien. Pourquoi t'hésites Est-ce qu'il y a un truc caché que je n'ai pas vu que, du, Après, du coup, c'est bien hein, parce que tu te remets en question, tu regardes mieux, tu ne vas pas sur un coup de tête. Est-ce que ma vision est la bonne Est-ce que j'ai. Et du coup, euh, parce qu'effectivement, quand tu arrives sur ce toit, tu n'as pas le choix pour continuer, c'est le premier saut que tu fais. Tu vois Donc, tu es un peu genre, dans le dur après digestion direct, paf Ah ouais, chaud. Donc, euh, trouver un petit jump à côté, c'était une bonne idée. Ouais. Et voilà. Mais après, je pense que c'est hyper important. Mais nous, ça nous avait plein de fois à l'entraînement d'aller dans un truc et trouver ça terrifiant. Euh, soit prendre la décision d'aller mieux regarder voir si c'est vraiment terrifiant ou alors se dire tiens va bah, pas aujourd'hui je sens pas où", tu vois et c'est la seule manière de, de rester euh, valide tu vois bien sûr. mais ça c'est un vrai truc qui se travaille dans tous les sports et en général c'est que faut apprendre à se connaître mais vraiment mmh. bien se connaître se connaître son ressenti, ses peurs et tout et arriver à se dire est-ce que c'est juste dans ma tête et je vais au delà ou est-ce que au contraire c'est une vraie info de mon cerveau et faut que je l'écoute et faut pas que je fasse le fou tu vois. et en fait c'est l'honnêteté Ouais. et c'est un vrai concept dans le sens où quand on coach les, les, les quelques potes qu'on a les, tu vois, les gens qui nous demandent tiens est-ce que tu peux me suivre sur un entraînement euh, et ben nous avec le regard qu'on a les capacités des gens on sait très bien ce qu'ils sont capables de faire tu veux juste en les voyant faire un petit saut donc on sait jusqu'où où on peut les pousser tu vois on sait jusqu'où on peut les amener et euh, on leur dit écoute si tu fais ça comme ça comme ça comme ça tac si tu m'écoutes et que tu confiance à aveugle dans tes capacités dans ce que je te dis ça va bien se passer et souvent euh, soit il y, y a du refus de saut soit en fait c'est vraiment juste cette, cette honnêteté à travailler de dire ok je, je me fais confiance tu vois mais ça, ça prend du temps quoi le... grave cool j'aime bien entendre ces témoignages ça fait vraiment plaisir d'ailleurs en parlant un petit peu de ça et notamment d'entraînement je vais poser la question vraiment bidon parce que bon, moi sportivement je suis pas très alerte quel type d'entraînement ça demande au quotidien pour pouvoir rester au top et alerte physiquement genre bah, le... Je pense que le vrai, le gros du training, ça a été les peut-être 6, 7, 8 premières années tu vois, où vraiment là, on a entraîné, on comptait pas les heures parce que juste c'était trop bien. Plus tu sautais, plus tu avais une évolution, plus ça te nourrissait. Et moi j'ai des souvenirs de vraiment, euh, bah, tu vois, quand j'étais à la fac et que j'avais beaucoup de temps libre parce qu'à la fac on se branle un peu les couilles. <rire> en plus, t'es libre et tout, tu peux sécher. Genre, tu vois, les... moi les cours, je pouvais, je ne sais pas si c'était pareil, mais je pouvais choisir un peu quel jour je les avais et tout. Donc j'avais tout blindé lundi, mardi. Et j'avais vraiment mercredi, jeudi, vendredi où j'avais presque aucun cours. Donc, j'avais toute la journée pour m'entraîner. Et j'ai vraiment, c'était des 10h, heures, 15 heures par jour à faire que du training, du training. Donc, je pense que ça, ça a forgé le, le, le niveau, gros truc. Le, ouais, le gros du truc. Et là, maintenant qu'on est sur YouTube, tu vois, c'est un truc dont on parle assez souvent. De, on est plus maintenant influenceur que sportif de niveau. Mmh. Dans le sens où bah, le plus gros de nos temps, c'est la création du contenu. Mais ce qui est dur avec nous, c'est qu'on fait des trucs extrêmes. Donc, il faut quand même maintenir le niveau pour ne pas se mettre ça. à forgé. Et donc, il faut évidemment bah, s'entretenir, mais ce n'est pas le même. Euh, pas, en fait, si tu veux, on est à, à ce niveau-là de notre niveau. Et pour être vraiment au 100% top niveau 1% d'athlètes, c'est genre quelques pourcentages de plus, mais qui te demandent 20 heures d'entraînement ouais. euh, tous les deux jours, tu vois. Et du coup, bah, on est juste en dessous. Donc, on n'est plus au top, top, top niveau. Mais on est quand même très bien et on se maintient euh, comme ça. Euh, mais... Pour la question qu'est ce qu'il faut faire en fait il euh, n'y a rien qui te prépare mieux au parcours que le parcours et donc, Si tu veux euh, en fait tu n'as pas le choix faut manger des répétitions de, de saut pour rester au truc tu vois et donc là euh, moi je vois que pendant six mois euh, j'étais sur d'autres projets tu vois j'ai pas fait un set jump de parcours tu vois et là bah, je suis arrivé au tournage j'étais en mode ah ouais paf. en fait c'est dur tu vois et vraiment c'est vrai que le parcours euh, c'est un sport qui est dur c'est un sport qui, bah, qui peut être douloureux euh, qui, qui va être, qui va qui va être euh, plein d'impact, tu vois. C'est c'est pas c'est pas un sport doux quoi, comme le la grimpe. ouais bien sûr. Moi, je me disais, euh, genre, pendant ces six mois, par exemple, tu n'as pas jumpé, tu faisais quand même un peu de sport une... Est-ce ah ouais. tu sais est que tu vas à la salle Est-ce ouais. que tu non, cours je, euh... En fait, je, je, je cours, je faisais énormément de moto okay. Quand je te dis que je faisais de moto je, je rentrais de mes entraînements, euh, rincés, je faisais du hard-enduro. Donc, c'est essayer de franchir des murs avec ta bécane. Quand tu ne franchis pas, tu dois la pousser, la porter. Donc, c'est vraiment un, un sport intense. tu vois Mais euh, c'est un effort différent, tu vois mais je, je rentrais en transpiration, même, même pire que quand je faisais du parcours. Ah, ouais, t'étais cuit quoi Cuit, à plus pouvoir faire même une traction, tu vois. Mais ce n'est pas les mêmes groupes musculaires sollicités que pendant les mouvements de parcours, tu vois. Donc, euh, si tu veux faire du parcours, il faut faire du parcours. Okay. C'est vrai que ouais, le corps humain, c'est une machine complexe, tu vois. C'est que tu as ouais. déjà un ensemble de muscles à travailler, mais même un seul muscle, tu as un milliard de façons de le travailler. Et typiquement en parcours, ouais. c'est beaucoup de l'explosivité, c'est arriver à à mettre toute ton énergie dans une seconde d'instant où tu vas contracter et relâcher pour créer un effet ressort. Et ça n'a rien à voir avec de la grimpe où tu es en statique, où là tu es plus sur du gainage constant à y aller doucement, tu vois. Et ce n'est pas du tout les mêmes, les mêmes efforts, quoi. Et si tu veux, on, on parle de « range of motion », et en fait, si tu veux, c'est quelqu'un qui fait des tractions. OK, tac, bien linéaire, dans ce, ce mouvement-là, pour travailler bien les dorsaux, tu vois. Et même ces, ces, ces mêmes dorsaux que le mec a travaillé, si son bras il n'est pas comme ça, il est comme ça et qu'il faut qu'il tire pour le mettre là. C'est pas la, le même muscle. Et, et en fait, le parcours, comme tu évolues dans l'environnement, tu vois, il est, et que l'environnement est multiple et que, que c'est jamais linéaire, justement, tu as, as des mouvements que tu n'auras jamais travaillé, tu vois. Et c'est en fait travailler l'amplitude de tout le corps vois, dans, dans toutes les directions. Et en fait. Il n'y a que le parcours et la grimpe aussi un peu, qui travaillent, mais la grimpe, c'est statique, moins dynamique. Donc, le parcours fait le full range of motion, mais en dynamique, tu vois. Et du coup, tant que tu n'as pas travaillé ça, et cette aisance dans l'espace, c'est pas en allant à la salle que tu feras du parcours. Ok, d'accord. Hein. Par contre, tu seras ultra bon dans ce mouvement linéaire, tu vois. Et tu auras peut-être du volume, ce qui est plaisant. Mais euh, c'est différent de que travailler tout le corps. Tu ok, vois. je vais le délire. C'est super intéressant, franchement. Ça fait plaisir à entendre. F fin 2021 il y a quelques mois, je vous ai vu, vous êtes passé dans Popcorn, mmh. euh, vous avez présenté votre documentaire au cinéma, vous avez eu la sortie de votre livre également Infiltré. On est quelques mois après, du coup, est-ce que ce serait possible pour vous de faire un petit bilan, justement, de ce documentaire que vous avez fait en Ukraine, ou alors de ce livre Est-ce que vous avez eu les retours escomptés Est-ce que tout a fonctionné Est-ce que vous aurez aimé faire quelque chose de mieux Je vous écoute. Carrément, bah, le... bah, Explore, on est très content. C'est un projet qu'on a construit, créé en 2017, donc on était en Ukraine à ce moment-là. Et tout, la, tout le montage a pris beaucoup d'années parce qu'il y a eu de la remise en question, des choses qui n'étaient pas forcément bien faites. Après, on était sur YouTube, donc on a aussi appris à interagir avec la caméra, à faire des ressentis qu'on n'avait pas à ce moment-là. tu vois. Donc tout le processus était très long, très compliqué, très fatigant. Et juste sortir le projet, déjà, on était trop content. Euh, L'avant-première, c'était un truc de fou, c'était au Grand Rex. Ouais, au Grand Rex. il y avait 1700 et... personnes, tu sais, comme ça. Ouais, ouais, c'était un, un truc de malade. Enfin, vraiment, c'était une expérience de fou et on, on veut refaire un Grand Rex parce que c'est quelque chose aussi d'avoir les gens qui réagissent en temps réel à tes images, tu vois. Genre, toi, t'es derrière ton ordi chez toi, et là, vraiment, quand il se passe un truc de fou, t'entends vraiment la salle qui fait un Oh, oh. commun, tu vois. Et ça, c'est un vrai truc qui est cool. Donc, euh, le film, c'est trop cool. Et puis, même après les ventes qu'il y a eu sur les plateformes, on est très content. Vraiment, ça a cartonné. Donc, euh, donc c'est marrant parce que sur tout le processus, à chaque étape, on s'est dit « plus jamais, plus jamais, plus jamais <rire> ». Et l'avant-première et les retours des gens une fois que c'est sorti, on s'est dit « ah, faut faire la suite ». Honnêtement. Ah, j'en étais sûr, j'en étais sûr, bordel. Et, euh, et donc, donc là, pour rebondir là-dessus, il euh, y a une suite, euh, peut-être dans l'été, qui arrivera sur Rex, euh, qui parlera des épisodes du Brésil euh, oh cool. sur un format long, du coup euh, plus d'une heure. Et avec pareil ce, ce format un peu de projection, puis rencontre euh, pour passer un moment tous ensemble. Et, euh, et voilà, on a on a, on a d'y être, on est en pleine production là-dessus, donc euh, on n'a pas encore de date à communiquer. C'est encore vous qui faites tout le montage et tout, même sur ouais. un ouais. film. Euh, là, on a... Vous ne déléguez pas non. Pas encore, enfin, on essaye, mais on a vraiment du mal. On travaille avec un gars qui a dingue. beaucoup de talent là, et euh, on, on, on espère que la collaboration va se poursuivre longtemps. Et, que, et qui pourra nous seconder, nous aider sur beaucoup de trucs. Mais jusqu'à présent, en fait, c'est ça, c'est que souvent les gens se disent euh, bon, il bah, y a une équipe, tu vois, comme tout le monde, mais on n'est vraiment que deux. Genre, euh, s'il y a un commentaire YouTube qui est répondu avec le compte It's a Road, bah, c'est un ou deux, tu ouais. vois. Il n'y a pas de CM, il n'y a pas de graphiste, il n'y a pas de monteur, il n'y a pas de Tout à 100%. Mais... c'est nous, mec, tout, tout. C'est pour tout, tout, ça tout, que c'est beaucoup tu de travail. Vous êtes encore des OG <rire> Ouais, ouais, mais, euh, mais on aimerait recruter, mais c'est... Bah, déjà, ça coûte des sous. Et puis, c'est compliqué aussi, euh, tu vois, c'est toujours dur de déléguer. Puis, nous, ça on fait tellement ça depuis, tu vois ça fait. 12 ans qu'on fait des vidéos du parcours, qu'on se connaît et tout, on a une vision très claire, on est toujours aligné, fait sur la vision long terme de, du projet, et arriver à, à transmettre cette vision et à, et à la, la, la déléguer à des gens, c'est pas facile. C'est dur. Hein. Mais pas, euh, là, le, le, le monteur, c'est vraiment le first step de euh, déléguer, trouver quelqu'un pour bosser avec nous. Mm. Euh, première étape, après on verra où ça va, mais en tout cas, on, on avait accord de trouver quelqu'un qui artistiquement ait des, des goûts... Euh, dans lequel on se retrouve tu vois et euh... bordel à monter un film de bien plus d'une heure là ça euh, mais, euh... Mais, ouais. Mais, euh... ouais tu vois enfin on peut se dire ça avant d'être dans le projet mais en fait après tu, tu déconstruis en plein de petites étapes tu vois et en fait nous euh, tu vois ne, ne, les vidéos qu'on se en ce toutes les deux semaines elles font 30 minutes tu vois donc t'en fais deux ensemble ça fait une heure tu vois vrai. et puis il faut déconstruire en chapitre faut avoir une réflexion globale après mais tu vois bien sûr. Mais euh, faut, faut, faut pas voir le monstre de 1 h 10 Niveau montage, c'est qui qui monte ou alors vous le faites tous les deux On fait tout à deux, enfin euh, ouais. pas à deux, on se répartit les projets, tu vois. Et, euh, et puis en fonction des affinités, des, des dispos, des tournages, machin. Ok, ok, je vois. Ouais. Et, euh, et voilà. Mais souvent c'est plus de, ah, putain cette vidéo j'ai trop envie de la monter, bon bah tu oui, vois, souvent, tac. Ouais. Par exemple les vidéos moto, bah, Paul c'est beaucoup plus son kiff que moi, donc je lui laisse le montage avec plaisir, tu vois. Et du coup on alterne le plus possible. Et au niveau du livre ça, tout a roulé, je l'ai vu à Popcorn et tout. Ouais, et ouais. même numéro 1 des ventes à un moment en photo et tout sur Amazon. ouais ouais Amazon, Fnac et tout, on a fait numéro 1 un peu partout. Et euh, pareil, genre, euh, grosse réponse de la communauté. Donc ça, c'était trop, trop cool. Euh, que des retours positifs. Vraiment, il n'y a, y a pas eu un retour négatif. Vraiment, il n'y a pas eu un seul. Le seul retour négatif, c'est on aurait aimé plus de textes, plus de pages. Okay. Mais, mais bon, c'est tu peux il y a un moment, t'es limité aussi. Au euh, bout d'un moment, oui, voilà. Tu ne peux pas sortir non plus un Larousse. Quoi. Mais, ça. Euh, mais ouais, non vraiment des retours de fou. Euh, je n'ai pas tout le détail des ventes, parce que je sais que c'est un peu opaque avec euh, l'édition. Mais, euh, mais en tout cas, on était content des, des chiffres qu'on a eu euh, les derniers mois. Donc ouais, pareil, trop cool. Et puis c'était un, un peu un projet symbolique, c'était le livre des 10 ans de Hit The Road, tu vois. Donc on est reparti du début, comme on en a parlé là en début d'émission. De bas, qu'on se connaît de voilà notre ville Noisy-le-Roi, et puis au fur et à mesure, les projets Tour Eiffel, Tchernobyl, YouTube, etc. Ça nous tenait à cœur de faire ce premier livre qui soit un peu genre une première décennie de projets ensemble, tu vois. Et là-dedans, je trouve que c'est réussi dans le sens où tu as vraiment l'impression de voilà, voici dix ans de boulot. Euh, peut-être qu'on en fera un avant euh, la prochaine mais décennie, tu vois, peut-être dans, <rire> dans, dans deux ans ou quoi. Je hein. ouais, dire dans dix ans, là voilà, un petit livre en 2032. C'est ça, exact. Du ouais. coup, euh, non, mais c'était cool. une bonne expérience d'écrire des trucs. Et puis euh, même avoir sur un objet physique ouais. les images, c'est autre chose que derrière un écran, tu vois. Enfin, vraiment, il y a un vrai délire de l'objet physique. En plus, le livre, il est vraiment très gros, tu vois. Ouais, et le côté collection, et le ouais, côté ouais. avoir un truc, ouais. symboliquement, c'est vrai que c'est C'est cool. vraiment stylé ouais énervé, ça fait trop plaisir. Bah, on a vu que vous êtes également, on avait parlé un petit peu tout à l'heure sur Twitch. Vous avez une belle petite communauté, ça fait pendant quelques temps que vous la, que vous la donnez dessus. Je Vous faites du gaming, mais aussi du live IRL un petit peu. C'est petit kiff aussi, euh, Twitch, de votre côté Bah ouais, de ouf. Euh, bah nous, si tu veux, les lives, ça fait longtemps. Enfin, on n'a jamais été trop réguliers, on va dire, en général. Mais si tu veux, on a, on a fait des lives sur Facebook en 2014, 2015, 2016. Ok. Donc, tu vois, vrai délire, tu vois. Sur YouTube et sur YouTube, on avait fait, ouais, là, je crois que notre premier vrai live, une fois qu'on était un peu plus reconnu en tant qu'influenceur, machin, c'était sur YouTube. Et euh, vu qu'on est en extérieur, bah, toi-même, tu sais, la 4G, c'est jamais très stable. Et l'ergonomie YouTube n'est pas faite pour des lives qui coupent, parce que ça régénère une nouvelle URL et c'est compliqué. Alors que Twitch, c'est toujours la même adresse oui. et les gens actualisent. Et Il peut vrai. y avoir un court lag, mais ça va. Et du coup, euh, bah, du coup, on a commencé Twitch euh, en 2019, en novembre 2019. Donc, juste avant de partir à Hong Kong, et les premiers lives, c'était à Hong Kong, justement. Donc, dans les rues de Hong Kong, il était 4h du mat pour nous pour qu'en France, il soit 18-19h, tu vois. Et, euh, et ça a été un kiff parce que, comme on... bah, en fait, c'est la phrase de tous les youtubeurs de... c'est cool l'interaction en commentaire, mais c'est jamais aussi bien que, euh, que sur Twitch en live d'avoir en temps réel les réactions des gens, rebondir sur ce qu'ils disent dialoguer, échanger, tu vois. Bien sûr. Et on a vraiment cette... Euh, bah, notre communauté Twitch, c'est vraiment les, les ultras, tu vois pour reprendre le, le terme de show, tu vois. C'est vraiment les, les vrais de vrais qui suivent à fond tous les projets. Ils sont sur Twitch, ils sont là tout le temps, tu vois. Et du coup, bah, tu reconnais les pseudos, c'est toujours les mêmes gens et tout. Donc ça, c'est vraiment chouette. Après, on est désolé, on ne fait qu'un seul live par semaine qui n'est pas du tout la méta Twitch. Mais c'est le calendrier qui fait qu'on ne peut pas faire plus. Et justement, ce qu'on disait, euh, à partir de septembre, on est sur... Plein de remaniements et le monteur va nous aider à ça. Ok, pour ça va vous dégager un live. peu de Exactement. temps pour optimiser un peu votre façon de travailler. Ouais, de ouf. Et vraiment, nous, les lives, on veut vraiment se lancer beaucoup plus parce qu'on fait un live par semaine tout le temps, mais de temps en temps, il y a des petits lives surprises, tu vois. c'est trop cool de se dire, vas-y. Surtout que là, on commence à avoir un setup clean d'extérieur. De, donc, vas-y, je prends mon truc. Je fais du vélo dans Paris. Je trouve un échafaudage, je le grimpe. Et puis, en fait, Twitch, on est allé, on est allé sur Twitch parce qu'on a été approché par justement Twitch France et ils nous ont laissé beaucoup de... De liberté en fait sur ce que tu as le droit de faire. Plus okay. moins. Donc ils ont dit les grues, vous ne faites pas en live sinon c'est ban. Mais monter sur les toits, ce que vous faites euh, en fonction de. Voilà, vous faites bien des messages de prévention. Ils nous ont autorisé. Donc ça, c'est un vrai, un vrai truc. Quoi. On en parlait tout à l'heure par, par YouTube, effectivement. Ouais. Ça doit. Justement, on a une pastille en plus sur Twitch qui, qui <rire> dit justement la modération de s'ils si ont, si ont été, euh, je ne sais pas, Report. signalés pour tel truc. Ça rentre dans la maîtrise qu'ils ont, donc c'est OK. Tu vois. OK, oh, ça, ça C'est cool. C'est sympa. Bravo. En plus, foncièrement, je vais être honnête et je vais parler euh, français sur ça. Sur Twitch, il n'y a pas de robot qui analyse en live tous oui. les lives parce que ce serait impossible d'analyser les, les centaines de milliers de lives qu'il y a en même temps. Euh, donc, du coup, ça marche souvent en report. Et sauf quand tu as des communautés où tu fais 10 000 viewers. Mmh. Oui. Oui, quand t'es encore un peu plus... En général, ça va, tu vois. Genre, euh, je sais que vous faites souvent 500, 1000, des fois peut-être 2, 3000, je sais pas. Mais si c'est des gens qui vous aiment bien et si c'est pas des gros trolls façon communauté sans corps ou de Péfute, hein, <rire> qui reportent et qui s'amusent à le faire parce que ça les fait marrer, bon, en général, vous pouvez passer euh, gentil. Alors en plus, si au-dessus de là, vous avez la pastille, comme vous dites, bon, bah, c'est assez tranquille, c'est assez tranquille. Je voulais, je voulais qu'on parle, jeu d'un petit truc, notamment pour toi, Clément. Ninja Warrior mm -hmm. Alors j'ai vu que as fait plusieurs finales de Ninja Warrior ouais. J'ai vu que le collectif hit Zero D'y aller donc euh, j'ai vu qu'il y avait également euh, Votre ami qui s'appelle euh... Léo, Nico, les deux d'ailleurs voilà. voilà voilà, parce que j'ai ouais. regardé en plus des extraits hier etc., Où vous faites un petit peu les, les qualifs Les trucs comme ça, toi tu t'es même qualifié Dans des finales et tout, c'est comment concrètement Ninja Warrior quand tu y vas et tout C'est si dur que ça parce que j'ai vu qu'il y a eu pas eu Enfin j'ai vu qu'au final il n'y a pas eu tant de vainqueurs Que ça, euh, ouais. bah, en France j'en ai vu que deux euh, J'ai vu que les épreuves Elles étaient chaudes et tout mais Bon, ce format télé, ce tournage et tout, ça correspond, c'est un kiff, c'était de la logique, on vous a approché, c'est quoi le bail Le truc Ninja Warrior, c'est euh, nous, enfin moi déjà, et puis même Paul en tant que viewer, tu vois, sur YouTube, il y avait à l'époque, euh, donc il y a de ça 6 ans en arrière, les Ninja Warriors aux États-Unis, ouais. donc qui étaient sur YouTube, tu vois, et c'était incroyable, tu vois, les mecs qui faisaient des sauts de ouf, et ça se rapproche un peu au parcours dans la manière d'apprendre des obstacles, et moi je regardais et je kiffais de ouf. Et justement, c'était en 2015, quand on rentrait de Tchernobyl pour repartir en France, on reçoit un mail en mode euh, Casting Ninja Warrior, euh, Ninja Warrior débarque en France, est-ce que ça vous intéresse Moi bon, au début, j'ai cru que c'était une mauvaise blague parce que je disais depuis un moment, genre le jour où ça arrive en France, je veux en être, tu vois. Ouais, on y va direct quoi. Et genre là, on reçoit le truc de casting, donc du coup, bah, avec les gars, on, on se concerte, on dit, bah vas-y, on est trop chaud et tout. Donc on passe tous les castings, on fait tout. Donc la première saison, on l'a fait à quatre du coup, donc même Paul était là. Et, euh, et donc on fait toutes les épreuves. Moi, j'ai kiffé de ouf. Alors, ça reste une émission télé, avec les contraintes que ça, ça implique, tu vois, tournage un peu tard, machin. Ce pas vraiment une vraie compétition parce que tu es quand même dans un enrobage télé, mais c'est trop cool. Moi, j'ai kiffé. Euh, là, ça fait. Euh, du coup, là, il y a ça deux semaines, j'ai tourné la septième saison. Ah Moi, je suis là depuis la saison 1. Donc ça fait 7 ans que je fais l'émission. Un moment qu'il dit « il faut gagner un jour, t'es le matin. Ouais, je dis pareil. <rire> il me dit pareil à chaque fois. Je dis « pas C'est bien, il y a pensé. » euh, Et donc du coup, donc, je suis à chaque fois finaliste. Donc on n'est que deux candidats à avoir fait toutes les saisons et euh, toutes les finales. Donc ça, c'est cool. Et, euh, et donc ouais, dans tout le délire de l'émission est cool. Et en fait, ce qui est chouette, c'est qu'une fois que la saison 1 s'est terminée, nous, tu vois, dans, je pense qu'il y avait peut-être un peu d'ego dans le parcours de « c'est le sport ultime, on est trop fort, on est des monstres et tout. En fait, à Ninja Warrior, quand t'arrives sur les finales, c'est vraiment que les bras, donc faut être un grimpeur, faut faire de l'escalade. Et c'est ça que tu disais tout à l'heure, qui t'a fait faire un peu de la grimpe Là, j'ai découvert que putain, j'avais rien dans les bras, tu vois. <rire> enfin, J'en avais pour mon sport, mais pour Ninja Warrior, c'était pas suffisant. Et du coup, bah, on s'est mis à l'escalade bah, tous ensemble, tu vois. Et Paul et moi, on est tombés vraiment amoureux du sport. On a découvert un truc qui est ultra complémentaire au parcours. Qui a des super valeurs, des mecs trop cool, enfin, vraiment tout le délire de l'escalade, c'est trop trop trop bien quoi. Et des super pouvoirs, mais parce que fondamentalement avec l'habitude tu peux grimper des trucs qui sont insautables en parcours, tu vois. Ouais Mais si cette idée de en parcours c'est dynamique, tu sautes, mais en grimpe tu peux aller te suspendre à des trucs tellement fins qu'au final la ville, c'est encore un terrain de jeu différent à explorer que le parcours, tu vois. Ouais, ça a ouvert euh, plein de, de possibilités de. Et, et Léo maintenant qui euh, terres de ouf, grimpe des tours euh, de la défense, tu vois. Donc, notre pote Léo, ça, il ouais. fait comme Alain Robert, c'est ouais, le la ouais, match ouais, français, ouais, ouais, ouais. il grimpe des tours à la défense. Oh là là là là. Euh, ouais, c'est impressionnant. Enfin, ouais, vraiment, ouais. Tu vois les, les réglettes, il n'y a pas de pause et tout. Enfin, c'est un vrai délire. Un, il s'entraîne beaucoup, il y a de l'endurance, de la répétition sur la paroi et tout qu'il qui va faire. Et ouais, et puis et tu vois, peut-être il y a des gens qui claquent des fesses en regardant nos vidéos. On aime bien, bien l'expression de claquer des fesses, tu vois, parce que ça. Ça, ça, ça, non, ça une, image bien le truc. Tu vois, c'est un vrai tremblement, quoi, tu vois. Et, euh, et ben, lui, c'est des rares vidéos sur YouTube où je claque des fesses, euh, moi, tu vois. Alors que pourtant, on le connaît, on sait de quoi il est capable, mais ouais. c'est vrai que visuellement, ça nous met la pression. Alors bah pourtant, oui. pourtant, on a les capacités ouais. de, de, de faire des trucs similaires. Avec de l'entraînement. Bon, ouais. Tu vois, c'est impressionnant. Ah, mais, mais moi, j'ai un peu le vertige quand je regarde vos vidéos ou celles de Nice ou des trucs à ça. Je, je te conseille, Léo, ouais, du coup. Vas-y, je vais te checker parce que moi, je vous cache pas que ça me... genre Limite, j'ai envie de te dire, j'ai le vertige à un point où quand euh... Warzone... Ouais, ouais. Okay. Quand le ouais. mec saute et se crache au sol, je vous jure que j'ai un autre. <rire> Ah ouais. C'est pas peut-être le bruit quand tu. Non, non, j'ai un haut le cœur. La surprise ah. après, non Non, c'est pas la surprise, j'ai un haut le cœur. Okay, okay. Genre à voir le mouvement d'un mec qui se jette. Comme ça au sol, ça me met à haut le coeur. Ah, c'est ouf. Je sais pas si je suis le seul ou quand même, ça me met vraiment à haut le coeur. Moi je comprends. Parce que après, je... après je suis pas terrifié, tu vois, je, euh... suis pas là, oh, machin, je joue euh... sans problème tu vois. Non mais si tu claques des fesses y a pas de problème. <rire> non mais, vrai vrai. Que... mais ça me met au ouais, haut le coeur. Je comprends, tu sais ouais, je... quand essayes de timer genre last minute ton truc et tu foires, t'as un ah, putain, fais chier, tu vois, mais c'est vrai. Mais ouais, ça me le met toujours, ça me mais le met Ouais toujours. non du coup euh, Ninja, très très cool et justement le principe du jeu c'est que c'est plus ou moins ingagnable en fait, c'est de plus en plus dur jusqu'à l'épreuve finale qui est une montée de cordes énorme tu vois et donc aux états unis en 14 ans, il n'y a eu que deux vainqueurs. Et en France, là, bah, du coup, on a septième saison. Elle n'est pas encore sortie, donc je ne peux pas dire si s'est passé quelque chose. Mmh. Mais en tout cas, sur les six premières saisons, il n'y a eu que deux vainqueurs. Et, euh, et tout ce que je peux dire, c'est que la septième saison que j'ai tournée il y a deux semaines, il ne faut vraiment pas la rater. Ok, Avec elle est vraiment fénel, énervée. Je suis très content de ce qui s'est passé, aussi bien pour moi, mais de ce qui s'est passé en général. Et euh, je ne dis pas ça euh, vraiment ouais, pour faire euh, de la pub ou quoi. C'est vraiment genre, honnêtement... Tu le penses vraiment hein c'est ma meilleure saison. OK. Donc, ceux qui me suivent, allez la voir. Trop cool. Et ça sort, bah, je ne sais pas du coup, c'est soit cet été, soit euh, l'hiver prochain. Mais a priori, ça devrait sortir, je pense, cet été ou septembre. C'était quoi, euh, Ninja Warrior, là Comme ça, en rapide, tu peux décrire, genre, l'épreuve la plus désagréable. Que tu as réussi peut-être, tu vois, mais qui était euh... vraiment trop chiante. Moi, les trucs que j'ai pas aimé, c'est euh, une épreuve où je suis toujours tombé en début, enfin, saison 2, saison 3 et tout, c'est euh, deux plexiglas. Et en fait, tu cours. Tu sautes dans les airs et dans les airs, tu mets tes mains et tes jambes sur les plexis en même temps. Et tu dois essayer de te bloquer Et tu dois essayer de te bloquer et souvent, tu as un pied qui dérape, un truc et c'est ultra frustrant. Donc, euh, ouais, moi, je pensais ça ma, ma pire épreuve. Ouais. Oh, le, oh la lourde ah ouais, Moi, j'aime pas parce qu'en plus, les, les obstacles, ils bougent souvent. Et du coup, tu es sur un truc instable qui est fatigant et en plus, ça bouge. Tu vois donc, je, fais, je suis tombé sur une poutre qui tournait euh, en demi-finale euh, de la première saison. Et, et j'étais éliminé avant même d'avoir pu faire quelque chose de physique, tu vois. Et après, je me Ah, vas-y, bah, ça me saoule. En plus, il a fait mieux que moi, du coup. Tu... <rire> L'un dans l'autre, ça met le démon <rire> <rire> C'est pour ça que tu es allé avec une saison <rire> <rire> <T 'es ouf. rire> Ouais, non, euh, j'ai bien fait, en enfin, vrai, les gars Ça me fume, ça me fume En, en, en préparant cette émission, j'ai regardé certaines de vos anciennes vidéos. Et notamment, il y a une vidéo, à un moment tu es solo, et tu vois, sur une grue, dans Paris, tranquille, mmh. comme ça... D'ailleurs c'est déconcertant à quel point on t'entend très bien, genre le son est excellent, tu vois, alors qu'il y avait peut-être du vent et tout, je vous utilisais franchement du bon matériel. C'est micro-cravate. Ça fait des travaux. Ouais. Et là où j'essaie d'en venir, c'est que tu parles décontracté comme ça, on est en haut et on monte. Et à ce moment-là, tu, tu, tu parles, un, un truc, tu parles euh, du grimpeur en 2019 qui est mort à L.A. Mm -hmm. Donc c'était une vidéo qui avait tourné sur Internet avec euh, quelqu'un qui était malheureusement tombé. Je parle également des messages que vous recevez, que ce soit dans vos vidéos ou sur vos réseaux, avec des gens qui vous disent bah, ⁇ Écoutez, euh, je fais du parcours et tout, euh, ça, depuis X temps, euh, est-ce que vous pensez que je devrais commencer à faire des grues, des trucs et tout ?⁇ Bon, en tout cas, vous avez compris ce genre de message de ouais, manière générale. Qu'est-ce que vous pensez euh, un petit peu de tout ça et euh, de votre éventuelle responsabilité du fait que vous, vous faites des contenus, où vous montrez ces choses là, même si vous faites bien sûr déjà beaucoup de présentions. Quand vous recevez ce genre de messages, quand vous voyez ce genre de trucs. Par exemple, tu racontais que quand tu as vu la vidéo du grimpeur qui est tombé, tu n'as pas à grimper pendant deux, trois semaines quoi, tellement ça t'avait un ouais, peu. Ouais. Euh... Bah, c'est comme tu dis sur Warzone, c'est quand bah, là, du coup, c'est une vidéo. En fait, tu voyais vraiment le mec tomber, s'écraser au sol. Tu voyais comment le corps humain euh, impactait le sol. C'est ultra choquant. Tu vois et tu te vois toi ou même tes potes qui font pareil. Tu dis bah, ça peut arriver à des gens. Et, euh, et il suffit d'une erreur, tu vois, c'est pour ça que c'est un truc qui est vraiment très très extrême, les, les grimper de, de grue. Euh, concernant les messages qu'on reçoit, bah justement, typiquement le message de « est-ce que tu penses que je peux grimper parce que machin ?» Moi je dis, si tu t'es posé la question « est-ce que tu penses ?», c'est que t'es pas prêt, tu vois, c'est le jour où tu es prêt, as un déclic dans le cerveau et t'y vas. Et je pense que c'est, sur les messages de prévention ou ce genre de choses, tu as un truc, c'est qu'un mec qui veut grimper une grue, un mec qui veut se mettre en danger, quoi qu'il arrive il finira par il aller tu il le fera. Donc je préfère faire une vidéo où certes, je montre que c'est possible, mais au moins j'explique qu'il bah, faut faire attention de ne pas glisser, il faut faire attention de ne pas être en excès de confiance, il faut faire attention quand c'est humide, quand il y a du vent. Tu vois, je préfère donner des indications de ce qui se passe et de à quoi s'attendre. La prévention en ce sens Exactement, plutôt que de vivre caché, parce que le mec qui voudra grimper il grimpera, donc je préfère qu'il grimpe en ayant vu ma vidéo, en sachant qu'un pro lui a dit attention c'est dangereux, et attention il y a tous ces éléments qui peuvent te tuer. C'est non exhaustif. Ah, hein, exactement. <rire> Il ouais, non, bien peut y avoir des surprises, c'est différent de tous les trucs. Et puis, euh, et puis les conditions météo aussi changent beaucoup. Donc euh, nous, systématiquement, un message comme ça, on va, on va, on va déconseiller. Tu vois. On ne peut pas encourager... À faire ça et, et après si, si tu prends globalement le principe même de ce qu'on fait est illégal c'est le mauvais exemple euh, l'éducation c'est au, aux parents de la faire tu vois mmh. et puis nous ils, ils comprennent aussi qu'il y a une, bah, une dimension euh, d'entraînement euh, professionnel tu vois et euh, on est on est presque sur de la fiction tu vois tu sais tu vois genre jackie chan et compagnie tu, tu, tu sais que c'est des films et ben bah, bah nous tu vois c'est un peu ça euh, bon cascade c'est fait pour de vrai, tu vois. Mais il euh, ne faut, faut pas tout reproduire dans ce que tu vois. Et puis, et puis après, les gens ne sont pas idiots en vrai, tu vois. Et puis t as, t en quand fait, même as conscient des, des capacités, aussi, hein, tu vois. De... Ouais, exactement. Un instant humain qui te raccroche, genre quand t'as peur, t'as peur. Crois-moi que ouais, ouais. même si t'as vu un mec grimper un truc, à moins d'être sous l'emprise d'alcool, de drogue ou de je sais pas quoi, genre ton instinct de survie, il est réel, tu vois, il va te protéger. Et même <rire> nous, en fait, on essaie de combattre cet instinct pour repousser un peu plus loin à chaque fois les limites, tu vois. Mais c'est un vrai truc qui te, qui te protège. Et euh, effectivement, oui, en message privé, jamais on va dire à quelqu'un, vas-y, fais-le, je veux pas avoir la responsabilité d'un accident. Ne serait-ce pour ça. Ouais. Mais, euh, mais ouais, non, c'est tout ce travail-là qui, qui est important. Et pareil, ce que tu dis sur Jackie Chan, nous on a grandi avec ces films-là. Les cascades de Jackie Chan sont réelles. À aucun moment, quand j'étais adolescent ou quoi, je me suis dit je vais faire. sauter d'un pont sur un bus qui bouge, machin. Je me doutais que le mec, c'est quand même déjà un adulte. <rire> et puis surtout, il a un entraînement de fou furieux, tu vois. Un monstre. Ouais. Dans les films, tu vois des gens qui butent des gens, c'est pas pour autant que tu as buté des gens, tu vois. Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Non, mais c'est important. Euh, je... C'est vrai que pour nous, c'est un peu le même ratio de euh, les jeux vidéo rendent violents. Bah, ouais, non, ouais. en fait, c'est si t'es pas bête que les parents t'éduquent et tout. Et, et je trouve qu'on a aussi ce rôle d'éducation. De certes, on fait un truc interdit, mais on explique aussi la finalité du pourquoi. Et il y a presque une revendication politique dans le sens où tu vois, il y a des barrières, des trucs, des interdits. Si tu n'es pas là pour faire du mal aux gens, pour dégrader, pour casser, tu es un être humain, tu es libre. Et justement, c'est bien parfois de juste mettre sa tête au-dessus du mur, d'aller voir ce qu'il y a derrière par curiosité, tu vois. Ouais. Mais c'est important pour moi parce qu'en en fait, je voulais qu'on en discute. Il y a quelques temps, quand j'étais à Popcorn, il y avait quelqu'un qui était venu également et qui montait des tours. Euh... Ouais, Alexis Lando, ouais. Exactement. Ouais. Et en fait, quand il était venu, je me rappelle, il y avait une réaction du public assez épidermique, en mode « Ah, vous mettez la lumière sur ce genre de choses, nanana. » Bon, ceux qui me suivent, ils savent que c'est pas trop la mentalité que j'aime, moi. Et donc, du coup, je m'étais dit « Vous aussi, vous avez dû avoir votre lot de nionieux euh, l'exemple, nionieux machin. » Il y en a toujours, mais ils sont, ils sont quand même Exactement. minoritaires, tu vois. Et minoritaires par rapport à une grande partie de gens qui comprennent, tu vois, parce que quelqu'un qui n'aime aime pas le contenu il va foncer fondamentalement à moins de te il il va pas passer sa vie à regarder tu vois non. Et, et du coup il y a, y a quand même, en fait une majorité de personnes qui, qui, qui comprennent le truc qui, qui aiment retrouver les vidéos qui qui, qui ne l'auraient pas fait eux et du coup euh, trouvent plaisir à voir quelque chose euh, qui, qui ont qu'ils qu n'ont pas les capacités de voir tu vois ça, euh, des contenus extrêmes, il y a très souvent ce commentaire qui revient de « je n'ai pas les couilles de le faire, grâce à vous j'ai pu un peu vivre le truc parce que j'ai ouais. eu le vertige, parce que j'ai ressenti. » et, et puis tu as aussi des gens euh, qui n'ont juste pas envie de le faire ah mais oui, qui sûr. adorent le voir, tu vois ce que Exactement, je veux dire. Ouais. Et, euh, et c'est aussi ça la beauté de YouTube, je trouve, c'est pouvoir se plonger dans les univers de personnes sans avoir à passer le temps à l'investissement ouais. que, que, que ce serait... De... Moi, j'adore regarder des vidéos de mécanique, de, de, de mecs qui restaurent des vieilles bécanes. Euh, je n'ai pas les compétences encore pour le faire, tu ouais. vois, mais j'adore le regarder. Moi, ouais, euh... j'ai vu les Indiens qui faisaient des piscines, là. Ah ouais mais ça, c'est un délire aussi. Et, ben voilà, tu vois, ouais, exactement. Tu, tu, tu... Et pourtant, je ne sais pas faire de piscine. Hein. Tu ne vas pas te privatiser un bout de jungle pour aller te construire. <rire> non. <rire> tu vois Mais euh, c'est aussi ça, un peu ça, la magie, pouvoir se plonger dans un univers. Je pense que les gens acceptent aussi que chacun son univers... Et aller commenter une vidéo pour juger l'univers de quelqu'un, tu vois. Ouais, puis en vrai, on a vrai, très très peu de commentaires négatifs en manière générale. Et les rares commentaires Ouf. négatifs, c'est peut-être sur ces trucs trop extrêmes. Et c'est vraiment le mec teubé où il est en mode j'espère que tu vas mourir. Oui, bon, bah. <rire> non, mais tu sais que tu pourras pas le raisonner dans tous les cas. Oui. De toute ce niveau de merde humaine, le mec, tu sais très bien a pas grand-chose. Bon il est foutu. Et juste pour ça. venir sur, euh, sur Alexis, du coup, qui ouais. était passé en pop-corn, euh, c'est vrai que j'avais vu un peu ce, cette vague de gens qui comprenaient pas trop. Mais j'ai envie de dire, ça montre. Enfin, un gars qui voit Alexis dans Popcorn et qui veut faire pareil, Alexis est tellement dans un level avec Léo de grimpe très technique que même un mec entraîné comme moi va avoir du mal sur les prises tellement elles sont fines. Donc, un mec lambda qui fait pas d'escalade, il pourra même pas décoller ses fesses du sol parce que techniquement, c'est pas réalisable. Non, mais mec, même un mec qui fait de l'escalade à haut niveau, il faut qu'il passe il ne faut, oui, il faut oui. pas oublier qu'en escalade on est, on est assuré soit par des matelas en bloc soit par des cordes, il faut déjà franchir le pas du solo intégral, ce que exceptionnellement peu de grimpeurs font même en falaise, oui. et ensuite il faut être prêt à passer sa vie en bas de la falaise à répéter les mouvements infiniment à 5 mètres du sol avant de pouvoir reproduire puis, puis même moi tu vois cette, euh, cette mental entre guillemets en mode vous mettez la lumière sur ça gna gna, c'est pas responsable, blabla je trouve que c'est nul ah ouais, de... Je trouve que c'est nul parce ouais. qu'en fait, quand tu prends pas le temps de, de temps en temps d'aller écouter, voir ce qui se fait ailleurs, même sur des trucs que tu peux condamner par valeur, même mm -hmm. si bon, voilà, mais que tu peux, tu vois, comme par exemple dire que c'est dangereux ou c'est dangereux de montrer ça, vas-y. Mais de temps en temps, écouter le discours de ces personnes, ça peut aussi changer ton avis et te confronter, je trouve, dans la vie à, que à des choses que tu valides moralement ou dans tes idéaux, bah, je trouve que c'est voir la vie par un trou de porte en fait. Okay. Et tu passes à côté de, de, de, de tonnes de choses, tu vois. Donc euh, moi, j'avais pas aimé cette époque-là quand des gens avaient dit « vous n'avez pas honte, vous inviter Alors moi, je suis pas parti de ceux qui invitent des gens sur Popcorn, je m'en fous, tu vois. Mais c'est vrai que j'avais pas aimé. Donc maintenant que je vous ai là, tu vois, je trouve que c'était des... intéressant à discuter. Et puis pareil, tu vois, avoir euh, du coup les ressentis de ces gars-là qui peuvent t'inspirer ou pas, d'ailleurs, c'est... Je, <rire> je trouve ça moins condamnable que de la télé-réalité où vraiment ça véhicule de la mauvaise image mmh. de la femme, du rapport à l'argent, du rapport humain, Tu vois. Non, on quel, parle quand ouais, même de quelqu'un qui se dépasse physiquement, qui s'entraîne, qui dédie sa vie à ouais, une derrière il y a des tonnes vois. de trucs positifs non, non ouais. mais c'est des actes de bravoure tu vois et nous c'est ce qui est soulevé aussi par les forces de l'ordre c'est du sport c'est courageux tu vois c'est vrai que ouais, le flic qui toute la journée court après un mec qui vend du shit ou qui a volé une mobilette, là, quand il voit des mecs qui grimpent sur les toits pour faire du sport et des belles photos, il est sensible à ça, tu vois. Et, et souvent même ça le fait chier de nous faire partir. Et souvent le mec qui tape le selfie de lui en haut du toit parce que la vue était belle, tu ouais, vois. Ouais, ouais, je le délire. Ça change aussi leur quotidien de devoir faire de la paperasse ou des trucs qui sont un peu relous tu vois. En parlant de flic, ça me fait penser au Brésil, là, quand on vous avait pris votre téléphone. Putain. Euh, Attendez, juste euh, en parlant de ça, euh, il faut juste qu'on réponde à un message euh, parce qu'on avait un dash après, donc il faut prévenir qu'on est un peu en retard, qui est 13h30. Non, il bah, a pas de problème. De toute façon, on arrive à la fin là, yep. gentiment. Euh, tac, tac, tac. Juste à côté, de toute façon, c'est. Vous, vous avez pas mis dans la merde, non T'inquiète. Je m'en serais voulu quand même. Non, non tranquille. On avait commencé l'émission un poil en retard, donc du coup, euh, il se peut qu'on qu soit un petit peu, euh, qu'on ait un petit peu dépassé par rapport à vos. Euh, à vos, enfin, vos appareils, pardon. Mais de toute façon, je vous remercie franchement d'être venu parce que gentiment, comme je vous l'ai dit, c'était le dernier point que je voulais voir, celui du grimpeur euh, et celui un petit peu de la responsabilité et tout. Donc je tiens franchement à vous remercier, Paul, à te remercier Clément d'être venu et d'avoir accepté de vous jouer à l'émission, enfin de jouer le jeu et de vous prêter à la chose parce qu'on a passé à, je crois une heure quarante et quelques et ça me fait plaisir de refaire un petit peu le tour du panorama, de revoir votre carrière et de rediscuter un petit peu de ce que vous faites et tout, c'est vraiment excellent. Ah, ouf. Franchement, merci à vous. Ah, mec, merci à toi, c'était vraiment un, un bon moment passé ensemble, franchement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter un petit peu pour l'avenir euh, bah, Question abstraite. Question abstraite, en <rire> ouais, c'est déjà au court terme, déjà, c'est que le, le Brésil va t'arriver. Tu vois, tu parlais du téléphone, on va les récupérer. Excellent. Et on les récupère d'ailleurs, je pense qu'on quand ça sortira, on aura des téléphones. Excellent, on sera en montage. Donc, euh, donc ça, c'est très cool. On a ce projet, voilà, l'escalade du crise de, de Rio. C'était euh, un peu le... C'est la nouvelle Tour Eiffel version 2022. Oh ouais, c'est ce que, que j'allais dire, c'est dingue quand même. Donc, euh, donc ça, on est très contents. Ça peut enfin sortir. On a tout ce qu'il faut. On a 100% des images, donc c'est incroyable. Trop bien. Qu'est ce qu'on a hâte, mec, de ce, ce, ouais. ce, ce projet. Moi, j'ai hâte de voir les images. Que cette, cette vidéo, elle est un truc de gangster. tu vois nope. vraiment, <rire> Déjà, les souvenirs sont fous et revoir les images. On va être en mode. Ah ouais, c'était ça en fait. C'était vraiment ça. Avec une vue plongeante bas ah ouais. et toute ouais. ouais. la folie. Ça, ouais. donc, on a hâte de les voir au cinéma. C'est dit, grand yeah. Rex un jour et euh, sinon sur le long terme bah écoute euh, continuez les projets comme ça continuez de se faire kiffer continuez de découvrir des nouveaux sports de se dépasser toujours autant parapente moto ouais, ouais c'est ça ouais. parcours moi ouais, je dis tu vois et ça c'est un truc qu'on peut souhaiter à tout le monde c'est continuer à être au quotidien tu vois être bien en accord avec ce que tu veux faire sur l'instant et ça c'est un bon truc. Ouais. Bah, excellent, superbe réponse. Eh ben, merci à vous sur ce, merci. on va clore gentiment l'émission. Merci à vous d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu, ce petit accord au libre. Moi j'ai vraiment pris mon pied et je remercie encore une fois Zero de, les collectifs Paul et Clément d'être venus euh, se prêter au jeu. Je vous remercie également à tous ceux qui, euh, qui ont suivi comme ça, comme d'habitude la section commentaires vous est dédiée, je regarde tout, vous le savez. N'hésitez pas hein, si vous avez des envies d'inviter de, pour euh, cette fin de saison, j'ai plein de noms, mais comme d'habitude...